Bonsoir à tous, vous êtes dans le Love Talk avec Mythique. Voilà, on a reconduit une nouvelle saison de cette émission qui vous avait bien plu euh, la saison dernière. On aura donc quatre émissions, une par mois jusqu'à jusqu Noël. Et pour cette première émission, euh, je serai votre animatrice, mais je ne serai pas votre seule animatrice, j'ai un co-host en oui. la présence de Nanix. Oui, Bah c'est cool, on va parler d'amour, Dina. Non. Ça change un peu. Bah, dis donc. Bah, c'est bien. On va parler de rencontres aussi, surtout. Oui, on va parler de rencontres. On va parler d'amour, de rencontres, d'êtres humains qui s'aiment, etc. Des complexités aussi euh, par rapport à ça. Est-ce que tu vas me dire comment tu vas Moi, je vais bien. <rire> Franchement, je vais bien. Je suis très ravi d'être là, de faire cette émission déjà avec toi, puis avec Elodie, et surtout avec... Carole. Je vais l'introduire évidemment tout de suite. C'est oh notre bah. première invitée du Love Talk Saison 2. C'est Carole Quintaine. Carole, comment tu vas Je vais très bien et je suis ravie d'être avec, avec toi, avec toi, Nanix. Je suis ravie d'être avec vous. C'est merveilleux d'être là pour parler d'amour parce que l'amour, il accède vraiment. Tu ton aimes car, bien. Tu te rends pas qu'elle s'habille aux couleurs de la déco. Non, non mais j'ai vu sa tenue dès le début. après. Hein. Je, je, voilà, c'est venu tout seul, c'est naturel. C'est le talent et l'amour surtout. Voilà, quand on, quand on est doué, bah voilà, c'est Carole, c'est ça. Voilà. Et pour nous accompagner, euh, par contre, elle était là durant la première saison des Love Talk avec Meeting, c'est notre Love Coach, Elodie. Elodie, Dina, dire. salut à tous. On je se retrouve. <rire> je suis très très très heureuse d'être là pour cette deuxième saison. C'est très prometteur de, de plein de mots d'amour, de plein de conseils, de, on voit de, la de belles rencontres. La euh, ouais, ouais je, je suis très très heureuse et j'attends avec impatience les, les questions euh, du chat. Qu oui, il y va y avoir. Avoir des questions du chat. Effectivement, nous, on va donc parler de nos expériences d'amour et surtout de rencontres et de recherche de l'amour et vous allez pouvoir échanger avec nous. Donc dans le chat, vous n'hésitez pas à écrire vos petites questions, vos petits messages et normalement, Marie aura un petit son sympa pour nous interrompre, pour vous lire. Marie en régie euh, à qui on fait un coucou. Euh, Marie, on tient attention à toi sur le chat. Il faut que tu vois les petits messages des euh, internautes. Pas de soucis. Elle est là Elle est là Je sais pas si c'est signe. <rire> Et tu, nous, tu as un petit son mignon pour nous interrompre, Marie Ah, oh, oh. ça le son C'est ça oh. N'hésitez pas à le mettre plus fort C'est magnifique, ça me fait penser à une ambiance de Star Fox Adventure, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de ce soir, je ne vais pas parler de jeux vidéo, promis. Alors moi, j'avais l'impression d'être à la plage, mais chacun a ses références. Chacun ses refs. Euh, ouais, oui, voilà. euh, c'est bien. Musique d'attente. Voilà. Donc euh, le chat qui nous interrompra peut-être, évidemment Elodie, notre love coach, qui n'hésitera pas à nous interrompre, ou je te passerai la balle pour que tu nous donnes oui. tes conseils avisés sur les sujets de ce soir. Bien évidemment, on ne serait pas sur le stream sans un petit quiz. Donc, euh, pendant l'émission, on testera notre culture sur les couples. On va, euh, on va voir à quel point euh, autour de la table, on a une culture sur les couples. Et on vous donnera aussi une liste de, une liste de bons plans pour euh, votre première sortie avec votre nouveau date au mois de septembre ou octobre. On vous donnera des petites idées, ça pourrait euh, vous servir. Évidemment, aussi, on vous propose un code promo pour vous inscrire sur Mythic. Vous allez avoir 30% de réduction sur votre inscription aujourd'hui si vous vous inscrivez avec le code... Love Talk, c'est le nom de l'émission, normalement, euh, vous l'avez, ça ne devrait pas être trop compliqué. La commande dans le chat, c'est « point d'exclamation mythique », comme ça, vous avez le petit lien, vous pouvez vous inscrire très facilement. Aujourd'hui, pour cette première émission de la saison 2 du Love Talk avec oui. Mythique, on a un sujet du mois, et c'est toi qui vas l'annoncer. Ouais, bah c'est quoi, les amis, le sujet euh, du mois Je vais vous le dire, je veux trouver l'amour mais je ne veux pas m'inscrire sur une application de rencontre. Voilà. Bah tu m'en euh, voilà, je, ouais. je, je, je vais être heureux, hein, vivre quelque chose de, de fort. Mais j'ai du mal à, à franchir le cap, d'aller sur une application de rencontre et de m'inscrire. C'est vrai que de nos jours, quand on cherche l'amour, on pense immédiatement aux applis. Hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. Encore plus peut-être euh, avec le confinement. Hein, on se dit qu'on ne peut pas sortir, donc euh, rencontrer des gens par le biais d'un site ou d'une application, c'est ce qui marche euh, le mieux. Mais finalement, c'est pas une solution qui plaît euh, à tout le monde et qui les met à l'aise. C'est vrai que... Euh, te dire sur une application, il euh, y a plein, on va le voir, il y a plein de questions qui viennent, il y a plein mmh. de, plein de difficultés, c'est pas si simple que ça. Mmh. Effectivement. Et du coup, pour commencer, comme on l'a dit, euh, cette petite partie, on va même commencer par un, un petit question, une petite question pour le chat. Oui. Un petit sondage. Un petit sondage, voilà, Petit ça. sondage, les amis. Petite question qu'on vous pose là tout de suite, c'est utilisez-vous les applis de rencontre, tout simplement. Euh, première réponse, une seule. Et du coup, euh, boutique, bah, voilà, on, évidemment. On ne euh... sait pas, mais voilà, <rire> je vous le suggère. Euh, plusieurs... Probablement non mythique dedans, du coup. Mmh. Non, mais j'y pense peut-être à utiliser l'appli de, de rencontre un jour. J'aurais envie de franchir le pas. Non, et je ne veux pas. Je suis catégorique. Non, je n'utilise pas l'appli de rencontre et je n'ai pas envie de le faire. Je ne veux pas le faire. Voilà. Donc, normalement, je pense que vous avez un petit sondage sur le chat. Vous allez pouvoir nous donner votre réponse. Et moi, pour commencer cette petite partie, j'ai une très simple question. Est-ce que vous avez déjà utilisé une appli de rencontre Ici Oui ou non Honneur Honneur aux dames. Ah, ok. Très bien. Voilà. Non. Non, jamais. Non. Élodie Oui. Ici Oui. Non. Donc, ça fait deux, 2 là. C'est magnifique. <rire> on euh, <55 rire> est à déjà c'est très bien. Ouais, ouais, ouais. Je ne savais pas ce que Carole allait dire. J'espérais peut-être que tu dirais non, comme ça, on serait deux. et ben bah, voilà. voilà. Parfait. Rassuré. Non. Et bah, parfait, <rire> puisque, en tout cas, euh, le premier thème, ça va être les a priori et, euh, sur euh, les applis de rencontre Donc, peut-être, pourquoi ni toi ni moi, on ne s'est jamais inscrit. On va voir ça. Ça c'est notre thème, donc euh, peut-être les idées reçues qu'on peut avoir. Et je vais vous demander de partager votre expérience. D'ailleurs, tiens, je vais commencer par Carole. À ton avis, sur les appuis de rencontre, est-ce que les personnes en général recherchent du sérieux Je pense que oui. Je pense que oui. Il y a plein de gens qui pensent justement, ça doit faire partie des idées reçues les plus populaires, euh, que les gens viennent juste pour s'amuser. Mais en vérité, je pense qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas le temps de sortir, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont voilà, peut-être pas, pas envie, pas le temps voilà, d'aller dans des bars, dans des soirées, etc., et qui, justement, se disent bah, « Tiens, je vais aller sur une appli et peut-être que je vais rencontrer l'amour ». En plus, moi, j'ai plein d'exemples dans mon entourage de gens qui se sont, rencontr qui se sont rencontrés sur des applis euh, de, de rencontres. – Tu en connais plusieurs ?– et J'en connais plusieurs et qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Ça a vraiment abouti sur des relations sérieuses. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui cherchent vraiment l'amour sur ce genre d'appli. Et euh, j'ai aussi plein de copines, effectivement, qui sont sur des sites de rencontres qui ont un petit peu peur parce qu'elles disent « Oh, mais les mecs, ils viennent parce que tout ce qui les intéresse, c'est effectivement draguer ils ne cherchent pas du sérieux, c'est juste pour un soir, etc. » Ben, pas forcément. Et même si les mecs ou des nanas viennent juste pour euh, des rencontres, un peu pour s'amuser, juste pour un soir, etc., mais ça peut quand même aboutir sur quelque chose de sérieux. Donc toi, tu as des copines qui pensent que, euh, que, voilà, que les mecs, euh, peut-être dans une majorité, viennent juste pour euh, du pas voilà, sérieux. exactement. Tu n'as pas de copains mecs qui t'a avoué le contraire ou qui t'a confirmé Alors non non j'ai alors j'ai des copains qui y vont et qui draguent mais sans forcément chercher euh, ou le coup du soir pardon ou le ou euh, le, le, le voilà en ou l'histoire sérieuse en mode paston, presque, ils y non. vont oui ils y vont comme ça en se disant tiens pourquoi pas en fait tout simplement euh, après c'est vrai qu'on est dans une société de consommation donc tu peux aussi, effectivement, passer d'une relation à une autre. C'est aussi la facilité, mais quelque part, ça te permet de rencontrer des gens et de voir un petit peu. Et finalement, dans la vie, c'est un peu la même chose, en vérité. Parce que quand tu sors, que tu vas dans des soirées, dans des bars, ouais. dans des fêtes, bah, finalement, tu rencontres aussi des gens. C'est dans la réalité, effectivement, c'est pas, pas virtuel, mais c'est exactement la même chose, au final. Tu peux rencontrer plein de gens, euh, passer par plein de relations avant de trouver la bonne personne. Mais, euh, mais oui, j'ai plein de copains qui vont comme ça, en détente. Il y en a qui vont vraiment pour draguer, comme ça, ah, enfin, pour oui. voilà. Oui, quand il y en a qui vont même des garçons pour, ouais. Euh, ouais, pour trouver, pour trouver l'amour. Après, il y a aussi ce... Moi, je me dis, même dans la vraie vie, comme tu disais, euh, tu sors, mais... Enfin, il y a des fois où tu vas sortir et tu vas rencontrer quelqu'un, mais tu n'y es pas allé pour ça. Tu oui, vois, complètement. Ça... Complètement. Ça... Oui. Après, la, le, le fait de se dire, est-ce qu'il y a des gens qui s'inscrivent pour vraiment du sérieux Des fois, je me dis, il y a des gens... Leur seule obsession, ça va peut-être être ça, tu vois, d'avoir absolument quelque chose de, de sérieux. Ouais. Mais il y a peut-être aussi, et là, peut-être qu'Elodie, tu auras des retours là-dessus, des gens qui, qui trouvent l'amour sans, sans être obsédés par cette idée de sérieux, non Oui, alors déjà, euh, sur Appli, il y a de tout croire qu'il n'y aurait que des gens qui veulent des histoires éphémères et qui ne veulent pas s'engager, ça n'a pas de sens, en fait. Euh, et, et je pense non. que tout le monde autour de nous, et moi, je, je suis bien placée pour voir euh, au niveau de mes coachés, beaucoup d'entre elles rencontrent quelqu'un, et beaucoup d'entre elles ou d'entre eux rencontrent quelqu'un sur Appli. Donc, euh, les applis, ce n'est pas l'endroit où ça va être éphémère, et puis, dans la rue ou dans un bar, ça serait pour un engagement, ça n'a... Tu sais, parce que tu fais des séances de coaching, Exactement, voilà. ça, ça n'aurait absolument aucun sens. Donc ça, c'est plutôt des a priori, mais des a priori qui vont presque mettre de la pression à la rencontre, finalement. Parce qu'effectivement, on peut avoir une envie de quelque chose euh, d'engagé, on peut en avoir envie sans que ça soit une obsession, et voir en fonction des rencontres. Euh, et ça, on le retrouve beaucoup chez les hommes, justement, qui sont là, pour voir avec un fond au fond d'eux, ils ne se pas toujours, mais ils cherchent quand même l'amour. Je crois <rire> qu'au fond de tout le monde, en fait, c'est ce qu'on ce qu recherche. Et en fait, c'est LA rencontre qui va faire que là, les personnes vont vraiment s'engager. Ouais, c'est LA a... personne rencontrée qui va faire que ça devient oui, sérieux. Oui, en fait. et, et exactement, avec une intention qui est euh, quand même, en général, de s'ouvrir à, à, à ce qui pourrait se passer de joli. Hein. En soi, il n'y a pas de mal à chercher quelque chose de pas engagé. Ce qui est, ce qui est plus embêtant, c'est quand on le dit pas. Mais je crois que la plupart des gens, on voit bien sur les sites de rencontres, la plupart quand même, soit le disent clairement ce qu'ils sont venus chercher, soit donnent suffisamment d'indices dans leur profil pour qu'on comprenne. <rire> Donc je crois qu'il faut savoir déchiffrer aussi quoi, quoi un petit tu peu. Tu crois en l'honnêteté C'est ce que, en tout cas, pas, de ton pas, non mais je suis pas naïve, pas, pas à 100 mais je crois que, mine de rien, souvent les personnes qui ont peur euh, retiennent plutôt les quelques cas qui n'ont pas été très honnêtes euh, sur, euh, sur l'appli, alors que globalement, je trouve que dans les profils, on voit assez clairement ce que les gens recherchent. Ouais, ouais Moi, je... <rire> je... Alors, encore une fois, on l'a dit dès le début, ni toi ni moi, Carole, on a été euh, inscrite. Et bon, alors, j'ai des retours, hein, à droite, à gauche. C'est vrai qu'il y a des gens qui l'affichent clairement, qui l'affichent clairement, voilà, moi, je cherche ça. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais du coup, je me demandais, parce qu'on a quand même un homme sur le plateau... Oui, ça fait. Euh, on... J'ai peut-être un peu l'impression, on a peut-être un peu l'impression, mais tu vas peut-être nous contredire, que ouais. parfois, c'est peut-être un peu ce que tu disais, que ce n'est pas que les hommes ne recherchent pas un amour sérieux, c'est qu'ils vont peut-être le rechercher avec moins de sérieux. Je ne sais pas si je le formule de, de façon enfin, pas correcte. Pas avec moins de sérieux, avec plus de légèreté et plus d'ouverture à ce qui pourrait se passer quoi qu'il se passe. Est-ce que tu confirmes je peux, Tout ce que je peux vous dire, c'est que, quand, euh, je sur, euh, enfin, je une, que quand je suis allé sur les appuis de rencontres, enfin je l'ai fait une, et c'est très drôle parce que c'est celle de l'émission, en l'occurrence, quand je suis allé, c'était pour du sérieux. Voilà. Je... Alors, comment tu le vivais C'est-à-dire que tu es tu, tu allé pour du sérieux, donc ouais. c'est ce que tu as écrit, c'est ce que tu as fait... Ah bah mis oui, dans tête, oui, oui, oui, oui dans mon profil, euh, je n'ai pas dit, voilà, euh, je veux m'amuser, etc. Euh, J'aimerais rencontrer quelqu'un avec qui euh, partager un petit bout de chemin, quoi. Voilà. Ah ça tu l'as, c'était écrit. Ah oui, j'ai écrit, écrit semblant. Donc okay. euh, Voilà. Mais c'est joli, mon écrit, c'est sympa. Oui, c'est joli, j'aime bien. Mais je pense qu'il y, hein. oui, ouais. qu y a beaucoup d'hommes hein, qui cherchent l'amour. Euh... Ouais. Je pense qu'en fait c'est oui. plus équilibré que ce qu'on oui. croit. On Après, dit tout le je... temps les nanas sont sérieuses, les que mecs cherchent c plus le. C'est l'image. C'est ce que j'allais dire. Ouais, mais c'est dommage. Moi je vais mettre un petit bémol dans ce que vous disiez toutes les toutes mais bémol nous, vas-y. Sur le côté, on y va, mais il y a des gens qui cherchent du sérieux sans vraiment s'en rendre compte ou qui semblent ne pas être prêts je suis tombé sur le cas d'une fille qui voulait du sérieux et au moment où les choses sont présentées, notamment avec moi, euh, rétro c'est-à-dire que euh, pas prête, euh, finalement, après la vérité en face, la réalité en face, plutôt, ok, ce gars-là est sérieux, ok, ce gars-là peut m'apporter ça, ok, c'est concret, c'est réel. Mm. Et là, euh, perte de repères, perte de réalité, qu'est-ce que je fais, comment je me comporte par rapport à lui, en fait, je suis pas prête, fuite en avant, quoi. Donc, euh, ça peut arriver, hein, c'est pas Mais que Mais ça peut arriver dans la vie, ça, ça dans, peut la peut dans la vraie vie, vie, ouais, vie la aussi, vie, ouais. parce mm. que dans une rencontre. Dans la vraie vie, dans une soirée, au travail, mais au mais sport, tu... ça, peut arriver, ça peut arriver totalement aussi. Mais Donc si on plus de euh... rencontre, tu auras peut-être tendance à te dire que tu es logiquement un peu protégé de ça. Parce que, bah parce que, comme que tu y cherches, a... tu es là tu pour, cherches ça, pour ça. Et puis il y a oui. la constitution du profil, comme tu disais, Elodie, avec les attentes des gens. Donc tu te dis, bah finalement, si tu prends l'engagement, le, parce que c'est un engagement, hein, de t'inscrire de remplir ton profil, ce qui en soi, on va pas se mentir, est toujours un peu galère, on a envie de vite discuter avec les gens plutôt que de remplir son, son, son profil, mais bon, il faut le faire. Uh -huh. Tu remplis, tu mets tes hobbies, tes attentes, ce que tu aimes faire, tes activités préférées, etc. Tu dis, si tu as pris le temps de t'engager et d'être aussi précis là-dessus, c'est que tu attends aussi un minimum de sérieux. En gros, moi, je sais ce que je veux, c'est concret. Si je suis là, c'est pour ça. Donc si tu es là aussi pour ça, comme moi, bah si ça match, n'y a pas de raison que l'un des deux change d'avis quoi. Ouais, pourtant, mais moi je suis pas je suis pas forcément d'accord sur ça mais je vais te laisser la parole ouais. parce que sinon euh... c'est pas une question de changer <rire> c'est pas une question <rire> de changer d'avis effectivement remplir un profil les applis qui valorisent justement de bien remplir ouais. le profil etc c'est gage de motivation gage d'engagement euh, gage effectivement que on a vraiment envie de rencontrer l'amour ouais. après ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir très envie, mais on peut avoir très peur aussi. Et ce n'est pas incompatible, on, on le voit. Pas faux. Donc ça ne veut pas dire que les personnes changent d'avis. Ça, ça l'intention, ça, ça ouais, carrément, ouais. l'intention est là après qu'il y a un petit vent de panique quand effectivement bah, on est euh, confronté dans le bon sens euh, justement à une possibilité de rencontrer ouais. l'amour, euh, ça arrive aussi là je crois que c'est une question de, de, de temps d'espace de, à laisser à l'autre euh, de, de communication et de réassurance euh... et bah, Je l'ai vécu, dédicace à la personne qui aujourd'hui est mariée à trois enfants et Alors... sur le moment c'était pas oh, cool, cool, cool, cool. Je... je vais jouer un peu l'avocat du diable ouais. euh, moi ça m'est déjà arrivé alors, c'était pas via une appli de rencontre, mais voilà, d'avoir euh, un mec, on s'est connu, c'était un mec sérieux, tu vois. Enfin, ça se voyait qu'il cherchait pas juste euh, comme ça, euh, <rire> voilà. Donc, c'était quelqu'un de bien, a priori. Ouais. On a pris le temps euh, de, de se connaître, on a fait plusieurs euh, dates, et, euh, et moi aussi, j'ai toujours été euh, quelqu'un qui voulait du sérieux, tu vois. Euh, ça m'a jamais tenté de, ah euh, oh, peut-être, oh, en bah non, puis voilà, juste pour un soir, c'était pas mon truc, bref. Ouais. Et en fait, en, en le voyant, bah, il voulait un truc de sérieux. Moi aussi, mais mais c'était mais... trop beau pour être vrai. Quoi non, tu bah non, c'est juste c'était pas lui, tu vois donc peut-être que -dire, pas bah, bah, quand j'ai fini par il n'y a pas eu le déclic quoi quand tu rencontres la personne tu dis voilà, en fait ne euh, pas se te te pas passe rien ça te laisse froid ça te laisse de marbre et puis voilà il n'y a pas eh le, bah, petit, ouais. le petit truc en plus ouais. Ouais. Et, ouais. mais, mais je pense que euh, bah, j'ai rétro-pédalé et quelque part ça lui l'a pris comme toi en se disant bah elle n'était pas vraiment sérieuse mais je pense que les gens qui passent peut-être par les applis se mettent trop la pression c'est-à-dire que par exemple quand tu rencontres quelqu'un dans la vie peut-être qu'effectivement tu pourras nous éclairer sur ça tu rencontres quelqu'un dans la vie tu te mets pas la pression tu l'as rencontré une première fois, on se revoit, on se revoit pas, et ça se fait plutôt naturellement. Alors que sur une appli, effectivement, peut-être que tu vas discuter, discuter, et le jour où tu vas devoir te rencontrer en vrai, bah, ça prend une autre dimension. Et peut-être que du coup, ça fout une pression qui, ouais, pas faux, qui devrait bah, -être pas être là. Tu te rends compte que face à face, moi je suis, moi je crois vraiment que ah. rencontrer quelqu'un, euh, tu vois, de, de, de voir sa présence, ce qui dégage, ça peut à la fois t'attirer ou au contraire te repousser. Et ça, tu le verras jamais par message, parce que peut-être que voilà, ouais. la façon de parler, ce qu'il dit, ça te plaît totalement, mais peut-être que voilà son, son aura, sa personne, ou, ou son parfum, ou son odeur, <rire> <rire> voilà, ne te ça. conviendra pas. <rire> et, et du coup, c'est pas par, une question de profil, parfum, tu vois. Ah vraiment, enfin, on en est là quoi. Mais non, mais c'est très... Ah, si. important. très... C'est bah, bon, très... la tête. Moi je suis entièrement d'accord. Il y a, y a le visuel, il y a l'énergie qui est dégagée par ouais. la personne. Et, et, le, et le parfum, au-delà du parfum, les phéromones. Il ne faut pas se mentir. Tout à fait. La part des de la les phéromones famille, hein. dans, dans oui. l'attirance l'attraction... Moi je préfère Elodie le dise. Ah bah, d'accord. Non, on a vraiment pas parler, nous. C'est pas les que je ne peux pas dire Elodie, c'est ça. En tout cas, la façon qu'elle le dit beaucoup plus diplomate, je préfère. Voilà. T'es phéromones, Nanix Ça va <rire> bah, Peut-être qu'elles n'ont pas parlé à, ta, à la partenaire Non, c'est pas, que... pas pour ça, non, je, vraiment. Ah, toi, euh... t'es persuadé que c'est pas pour ça Ah bah, me l'a dit, donc... Euh, Mais je... c'était écrit, c'est que c'était pas fait pour toi. Ouais, ouais, bah, c'était bien, au, fin, au final. Enfin, bah, voilà, sur le moment, c'était même mieux. Tu serais voilà, peut-être pas là. Ah bah alors, euh, ou ouais. toi non plus tu voulais pas alors Ah si moi je voulais mais ah. c'est juste que quand quand j'ai enfin quand la qui m'a donné ses arguments qui étaient clairement euh, pourris à l'époque ensuite j'ai compris la vraie raison je me suis dit OK let's go heureusement que c'est pas allé plus loin en fait parce que ça aurait fini par euh... De toute façon ça n'aurait pas marché ouais, c'est ça Ouais clairement OK mais l'argument voilà. pour toi de C'est pas une question de robot, euh... hein. clairement je vous le dis ni de parfum ni d'odeur. Ouais, l'argument du je ne suis pas prête pour toi c'est pas un argument que tu peux entendre ah si tu peux, mais c'est juste que. T'as euh... été déçu, tu t'attendais à autre chose. Ah bah oui, hein. j'ai été déçu clairement, même plus que blessé. Oui, oui. On peut parler de blessé, hein, évidemment, mais. <rire> ah oui, oh, on a eu beaucoup d'attentes alors. Euh, bah, net, ouais, mais tu que... peux tomber amoureux euh, même sans bah, avoir ouais, rencontré quelqu'un. Non parce que. Euh... Un, tu pense, cocher ouais... toutes les cases. Ouais. Voilà. ouais. mais c'est ça mais le c'est suffisant. Il ouais, faut juste remplir un contrat non. comme ça enfin, sur le évidemment, papier. Évidemment. Euh... Mais après le côté rétropédalage, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, c'est que bah bon, euh, elle a fait ce qu'elle a fait et c'était pas cool. Tu veux euh... qu'on l'appelle Est-ce que tu veux Non, non, non c'est sur là. le chat. Non, non, euh, c est c est ça. Euh... Est-ce que tu veux qu'on lui parle Ce serait très drôle <rire> qu'elle regarde l'émission. Euh, mais de toute façon, elle l'assume totalement, parce que je l'ai revue il n'y a pas si longtemps que ça, elle m'a encore dit, je suis encore désolé. <rire> <pour> <rire> que dit dit... Fait. <rire> voilà. Elle m'a dit, non, sorry. Donc, euh, elle le sait pas, qu'à l'époque, elle avait fait un peu n'importe quoi. Mais, euh, mais non, mais pour être tout à fait honnête avec vous, euh, le rétro-pédalage, je ne l'ai pas compris. Par contre... Euh, lorsque j'ai compris un petit peu sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, sa façon de s'engager, parce qu'elle a eu d'autres histoires après, et il y, y a eu des dingues, beaucoup plus beaucoup plus graves que pour me concernant. Je me dis, voilà ce à quoi j'ai échappé. Maintenant, je le répète, elle est mariée, elle a trois enfants, tout va bien. D'accord, donc c'est quand même quelqu'un avec qui tu resté en contact après. Ou en tout cas, qui ouais, t'en as eu des hein. nouvelles. Oui, oui, on a des nouvelles. Bah, euh, je traînais dans le coin, elle était là. Ah, salut, voilà, c'est tout. Bonjour. <rire> tu as, as suivi ce qui s'est passé. Alors, on dit, tu disais, elle cochait oui. toutes les cases. Ouais. Justement, il y a un autre thème qu'on voulait aborder, c'est les faux profils. Ou alors, en tout cas, ce que tu vas ajouter à ton profil, au-delà peut-être des, des photos. Euh... Ah, il y a une ambiance là tout à coup. Tout à mais c'est pas parce que ah, quelqu'un sur le, le téléphone. Ah. Voilà. Et ça veut dire J'ai l'impression qu'il serait Non, mais c'est ça. Marie, bon, ouais, c'est un peu trop le as pas pour vu, la je, plage, je, je mais... Je dansais un petit peu pour te Elle okay, voilà. euh, était euh... bien, elle continuait. Euh, parce que moi, j'étais bon. dans l'ambiance. <rire> Marie, bon. Marie me un parlait. message du chat. Oui, on a Sky qui demande comment envoyer un message qui pourrait nous mettre en valeur Ah là là, alors ça, c'est... Je pense qu'il n'y en a pas. Un seul, Il n'y a pas de formule magique. Bah, je, je crois que je vais reformuler la question, en fait. <rire> mais, mais, mais, le, but, le but du premier, euh, du, du premier message, ce n'est pas de se mettre en valeur, c'est de s'intéresser à l'autre. Donc, déjà, l'approche, je crois qu'il faut la, la retourner ouais. euh, et vraiment envoyer un message où la personne va sentir que on s'intéresse à elle, qu'il y a quelque chose qui a fait tilt dans le profil, quelque chose qui soit qui a attisé la curiosité, soit qui a plu, soit qui a attiré, on ne sait pas forcément toujours pourquoi, il y a un truc qui fait que, ouais. et, euh, et présenter son message comme ça, ça doit être tourné vers l'autre, pas tourné vers soi. Donc, qui, qui aurait peut-être une petite, une petite référence à ce qui a été sur le qu'est Oui, profil oui ou, ou, ou, ou, qu -ce ou que Qu'est-ce que ça a provoqué chez, chez la personne Que ça soit, euh, je ne sais pas, un, un paysage derrière la photo, que ça rappelle un souvenir, qu'il y ait quelque chose dans le message qui dise bah, Moi aussi, ça me, ça me fait tilt et c'est ce que je veux. Mm -hmm. Peu importe. Il euh, y en a qui diraient un point commun. Moi, je n'aime pas trop forcément dire ça. Mais en tout cas, quelque chose qui a créé l'envie d'écrire. Moi, je crois que le meilleur premier message, c'est justement de, de montrer ce qui a créé l'envie d'écrire. Et pourquoi tu écris à cette personne en particulier et pas euh, « ça va » à tout le monde <rire> ouais, Oui, parce que les oui. messages bateau, euh, on n'a pas envie de répondre. Coucou, ça va C'était ce que tu faisais euh... pas du tout. Bah, justement, j'écoute attentivement ce dit disait. Comment tu... ouais. Je regardais le profil et souvent, il y a des gens qui mettent soit des citations, euh, soit euh, qui évoquent euh, des, des hobbies, etc. Et je vais bien reprendre les phrases. En... Enfin, Je faisais un... des fois des jeux de mots avec euh, des éléments de leur profil. Voilà. Moi, je crois que le premier message, donc. il doit juste Exactement. être na naturel, en fait. Je crois qu'il ne faut pas jouer un rôle, comme mm. dans la vie, il faut être soi. Il ne faut pas Mais chercher, justement, à, à, à utiliser des grands mots ou faire des grandes formules. Je crois qu'il faut être euh, naturel, je Mais pense. Mais effectivement, c'est dur d'être naturel quand, quand tu veux bien faire, des fois. Mais je pense qu'il faut essayer. <rire> Vraiment Ça, j'en doute <rire> vrai, faut essayer, essayer c'est sûr. Après ton, après, ton naturel, ça peut être un naturel drôle et as aussi... en fait. Tu parlais de pression tout à l'heure par rapport à la. En fait, clairement, et c'est là où je rejoins la question de, de, de, du Hoover, okay, c'est que ouais. en réalité, la pression, tu l'as quand même sur le premier message. Parce que c'est la porte ouverte ou la porte fermée. Si bah, tu, si tu prends réponse, très très euh, mal, ouais. ça peut être vu soit comme un message bateau, soit comme un message intéressant, soit c'était trop agressif, en mode, en lui, ça va être un lourd, fout moi la paix. Donc, moi, je vais toujours à la carte de l'humour parce que je me dis, de toute façon, dans ah la vie, je ne me, bien, très vie, bien, je me bien pas sûr. au sérieux. Mm -hmm. Et euh, des fois, les gens mettent dans leur profil des trucs, tu dis, mais elles le pensent vraiment donc euh, bah je mettais ça et elle me répondait oh oui c'est sérieux et hop lol et hop ça partait en discussion et let's go c'est gagné. Oh bravo <rire> okay, ouais. oui, Mais tu es quelqu'un qui a de l'humour aussi ça allait avec ta personnalité. Oui enfin je sais. <rire> mais c'est ça c'est toi en fait. J essaie, j essaie, j essaie. <rire> mais donc alors bah, merci pour cette petite question le chat vous n'hésitez pas hein, si vous en avez d'autres euh, peut-être que j'entendrai mieux l'appel euh, de la plage euh, la prochaine fois que ça viendra. On disait je cocher. Je danserai, si je danse, voilà dès, dès que euh... je te vois voilà. danser c'est qu'il y a un message du chat cocher des cases ça peut aussi peut-être inciter certains à faire des faux profils ou des profils un peu exagérés pour mettre en avant leurs qualités qui n'ont peut-être pas euh, tant que ça. Est-ce que euh, ça t'est déjà arrivé, par exemple, Nanique, toi, de vouloir un peu mentir sur ton profil De me surcoter Je... Dis-nous la vérité non. <rire> non Non Est-ce que ça t'est déjà arrivé à ta connaissance ouais. de tomber sur des faux profils Ah, bah oui, de toute façon, tu les vois direct qu'avec la photo. Des photos et des photos, tu te doutes bien que c'est pas la personne, hein, pas se mentir. Hein. Donc, euh... Mais euh, pourquoi ça, ouais, ça bah, mmh. Le paysage, euh, parfois le physique, parfois, euh, parfois, euh, parfois, euh, ouais, le paysage et le fond derrière et puis le physique, ça c'est pour les photos. Et après sur le profil, euh... en fait, tu vas en... en fait, alors les photos, tu te rends compte tout de suite. Ce qu'il y a dans le profil, tu te rends compte quand tu discutes avec la personne. Tu dis en fait, c'est un décalage entre ce que tu dis dans ton profil. Ta façon d'être et ta façon de parler. Si tu as une personne, tu sais, tu as des gens vraiment, ils écrivent des romans sur leur profil, mais tu sais, c'est hyper bien écrit, avec un langage bien particulier. Et au bout de deux secondes, ça part en presque wesh. Dans la discussion, tu dis, au pop hop, bizarre. C'est bizarre la façon dont c'est écrit. Est-ce bien, On auriez-vous menti Moi, c'est bien toi qui as créé ton profil. Non, mais vraiment, c'était. Et malheureusement pour moi, ouais, ça m'arrivait de tomber sur des. Enfin. Des profils surcotés j'ai envie de dire. Plus, que, plus, que, plus, plus que, que totalement faux. Totalement faux, ouais. Voilà. Plutôt, plutôt surcoté, ouais. On a en Europe sa vie, quoi. Voilà. Et tu t'en es rendu compte assez rapidement. En euh, bon, discutant, ouais. Après, en vrai, il n'y a rien de grave parce que les gens l'expliquent. Ils ont la... Enfin, quand tu les crames, parce qu'ils se font cramer, ils ont quand même la, la, la présence d'esprit d'expliquer pourquoi. Et généralement, c'est assez touchant. Ils ont toujours un élément... Euh... Euh, ouais parce que ma vie n'est pas si intéressante que ça, ou parce que j'ai trop de problèmes et que je ne peux me les exposer, ou parce que si je dis tout de moi, je me rends trop fragile et vulnérable et du coup, je prends un risque. Alors il y en a qui sont attirés par la fragilité et, et la vulnérabilité, c'était peut-être mon cas, mais euh, il mais y a d'autres personnes qui ont du mal à le montrer, donc au final, ça peut expliquer aussi, euh, ça peut expliquer aussi cette démarche-là. Euh, mais généralement, quand tu crames, tu tombes rarement sur quelqu'un qui insiste 10 ans pour te dire, ah non, non, tout ce que j'ai mis c'est vrai. Ouais. Moi, je me demande si. Euh, parce que je suis fan d'une émission télé que vous connaissez peut-être, euh, qui s'appelle 4 fiches, fausse identité. Oh. Et, euh, et dans cette émission, tu vois très régulièrement en fait, des gens qui ne se sont jamais rencontrés en vrai. Évidemment, sinon, tu ne peux pas vraiment tromper quelqu'un si tu l'as en face euh, de toi. Et, euh, et très régulièrement, les gens se rencontrent sur des applis de rencontre. Et. Il n'y a pas de rencontre tout de suite. Il y a euh, des appels vidéo, mais euh, c'est très sombre, on ne voit pas. Ou euh, c'est que des appels par téléphone. Et, euh, et du coup, jamais en vrai, il y a toujours une excuse de pourquoi on ne peut pas se voir, je travaille trop, tu habites trop loin. Alors avec euh, le Covid, c'était euh, l'excuse euh, toute trouvée. Ouais. Et bon, alors l'émission, elle est faite aussi de, de, pour aider en fait, ceux qui se sont rencontrés il y a très longtemps euh, sur, sur Internet, sur les applis de rencontre, et qui ne se sont jamais vus. C'est jamais des gens où ça fait... Euh, deux semaines euh, qui parlent ensemble. C'est quand et ça fait dix ans, <rire> voilà. Mais des fois, ça fait dix ans. Des fois, ça fait, ça fait, ça fait même plus que ça. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Comment tu peux rester en contact avec quelqu'un Ah ouais, moi je comprends pas. Oui. Euh, pendant, ouais, ouais. pendant. Mais oui. même déjà. Non, mais enfin... moi déjà deux semaines, c'est bon. Ah, mais attends, ça, <rire> la limite. C'est terminé. Mais attends, à un moment donné, il faut être sérieux. Bah oui, oui, parce que quand même, je pense qu'à un moment donné, quand tu vois que ça roule par message, etc., puisque une fois, une fois, ça peut arriver. Deux fois. Au bout d'un moment, deux semaines, trois semaines, mais tu alors je, sais, dis, si... je dis deux semaines parce que tu as dit deux semaines, mais ouais. au bout d'un moment, si la personne a envie de te voir, tu vas la voir. Ça, ça, ouais. ça dépend pas, de' j'ai qu l'impression que c'est une question presque d'âge en fait. Il y a un certain âge où tu t'es plus en mode, ah c'est bon, j'en ai marre d'attendre quoi, euh, ça match, on se parle bien, on va boire un verre, on va pas attendre euh, six mois euh, de, de discutailler pour, pour accepter de se voir, moi j'ai l'impression que c'est une question d'âge. Pour le coup. Enfin, je je... l'impression que c'est plutôt des gens qui seraient plus jeunes, qui pourraient faire des faux profils ou, ou euh, attendre avant de se rencontrer pendant longtemps Ouais, peut-être beaucoup plus patient. Je pense que passer à un certain âge, tu n'as plus cette patience-là en fait. Parce qu'au qu final, euh, le côté euh, attente, c'est aussi être sûr de vouloir ce que je veux. Passer un certain âge, je pense que tu sais déjà ce que tu oui, veux. Oui, mais aller boire un coup avec quelqu'un, que tu, hein. tu vas pas te sortir et aller te marier directement, tu vois aussi. Euh... Oh, tu sais pas. Ouais, ouais, <rire> bah t'es un rapide, toi. est-ce qu'on est qu voit, euh, est qu voit de, encore plus maintenant avec peut-être les, les phases de confinement que les gens attendent plus longtemps avant de se rencontrer que... Je crois pas. Je crois que euh, les personnes sont devenues plus sélectives euh, pour rencontrer. C'est-à-dire qu'on rencontre moins, mais on rencontre mieux. Euh, okay. Mais on n'attend pas plus. Moi, j'ai pas constaté qu'on est... A... Alors, en plein premier confinement, oui, sans doute. Et, et du coup, euh, effectivement, l'aspect, bah, on commence par se rencontrer en vidéo parce qu'on veut pas faire autrement. Là, évidemment, ça, ça prenait son sens. Mm -hmm. Mais moi, j'ai pas du tout constaté qu'on se rencontrait moins vite. Okay. Voire même au contraire, par contre, on rencontre moins. Donc c'est vraiment, oui. ouais en tout cas à l'écrit ou par téléphone après, il euh, y a eu un feeling, il y a eu un truc, hop, on se rencontre, comme ça on valide ou pas le fait que ça va aller plus loin euh, et que ce feeling va être, euh, va être vraiment confirmé quand on va se rencontrer. Je pense que si et je vous... conseille de faire ça. Je, oui, je si pense on va pas que... finir dans l'émission. <rire> que oui, mais ce mieux que, que tu cites, les personnes qui, qui passent des mois et des mois, voire des années, voire des, années, voire des décennies sans se rencontrer. Des décennies, mais c'est vrai. Ça, cas, cas, ça, cas. Ça, me paraît, ça me paraît dingue parce que là, on se retrouve vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont cru construire une relation, ouais. sauf que. Le moment où on se rencontre, c'est quand même euh, une donnée qui est importante dans la construction de la relation. On ne peut pas tout construire euh, à distance. Il y a des gens qui sont ça... tellement à l'aise avec la distance aussi que des fois bah, ils repoussent. Donc dans ils repoussent. Disais, ils, ils repoussent parfois parce qu'ils ont peur. Et voilà. en fait, c'est pas parce qu'ils ont des faux profils. Alors certains oui, ils ont des faux profils. Il y a la danse. <rire> voilà. On, on va y venir. Mais certains, c'est juste parce qu'ils ont peur. Mais il y en a qui aiment si ça, ça aussi. Moi, j'avais une copine qui, pendant des années, s'était décidée d'un côté et de l'autre. Ouais. Chacun était marié. Ah, ah. c'est autre chose. Encore a, autre chose. Oui, mais, oui, mais ils avaient décidé de toute façon de ne jamais se rencontrer, c'était que des trucs, hein, des textos un peu coquins, machin, tout ça. Et ça leur plaisait. Mais oui. Parce que peur que s'ils se voient, euh, voilà. tu, tu vas flinguer. Euh, entre oui, les oui, oui. oui euh, T'as. Ouais. Puis tu l'as décidé comme ça, mais je pense que s'ils avaient pas été mariés aussi, peut-être. Enfin, je pense qu'il y a des gens vraiment qui aiment ce genre de de de, de, de, de, petite, de petite excitation comme ça. C'est pas la même démarche. Mais c'est pas parle la bien, bien démarche sûr. de rencontrer l'amour là. Mais, oui, rencontre, mais je pas pense possible. que Mythique, c'est pas peut-être pas que pour trouver vraiment. Enfin, c'est pas que pour avoir des relations sérieuses c'est peut-être aussi pour bah, rencontrer des gens, tout simplement. Ah tout le monde n'a pas la même notion de l'amour, hein. la, la même définition. que tu peux avoir une relation sérieuse, euh, parce que, encore une fois, voilà, j'ai plein de témoignages en tête, ils prennent ça très au sérieux. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils ne se voient pas qu'ils ne s'écrivent pas euh, très ouais, ouais. souvent et qu'ils oh. ne prennent pas ça au sérieux. Et c'est justement pour ça que ça fait d'autant plus mal quand derrière il y a des faux profils, parce que tu te rends compte que euh, c'était sérieux pour toi. Je et je que, que C'était une grand-mère de 75 ans qui voulait se faire un détour. Souvent, <rire> c'est plutôt des personnes qui euh, ont peur d'être blessées, un peu voilà, le côté, euh, comme tu disais, protection. Euh, voilà, protection. Et des fois, il y a des histoires mignonnes, mais ça n'empêche que la personne, on lui a menti et du coup c'est blessant et ouais, c'est naze on, ça on, fait, on fait mal on, on te mente euh, et que, que la personne t'ait menti vous soyez vu en vrai ou pas à distance ça fait toujours ça fait mal quoi qu'il arrive on a la question du chat du coup oui. Marie oui on a Monsieur Lama qui nous demande est-ce que les filles n'ont pas peur de rencontrer des mecs mal intentionnés Bonne question. Ah bah alors, je... Elodie, je, je te vois, oui, euh, bah, je te vois <rire> directement. Ou je oui, te dire. la oui non, non pas que je sois d'accord avec le fait, avec le mythe qu'il n'y aurait que des hommes mal intentionnés. Je ne suis évidemment pas du tout d'accord avec ça. Maintenant qu'il y ait beaucoup de peur chez les femmes comme chez les hommes. Alors, qui portent pas sur les mêmes choses en général la peur la peur du mal intentionné c'est vraiment plus les filles qui ont peur que les hommes effectivement soient mal intentionnés mais il y a d'autres peurs chez les hommes vis-à-vis des vis-à-vis des femmes vis-à-vis des femmes aussi oh mon petit chaton je suis là pour défendre la cause masculine on a des peurs on a comme vous voilà c'est quoi c'est quoi les peurs du coup parce que moi c'est quoi par exemple après ça dépend ça dépend un peu du caractère de chacun alors on sort du je pense de la catégorie du sexe mais c'est juste que c'était une carapace. Personne n'aimait être vulnérable t'aimes pas être à nu t'es nu euh, bah t'es faible en fait tu vois à tout moment enfin t'es faible dans le sens où tu te dis à tout moment la personne peut jouer avec toi tes sentiments et, et te faire souffrir donc euh, quand sûr. tu dévoiles à quelqu'un et que la personne se moque de toi que tu sois une fille ou un mec ça fait mal hein, pas parce que euh, Bien sûr, pas ouais. parce qu'on est euh, on, on a des gros bras on sait rien qu'on est fort on soulève des choses on est on est des gros machos parfois oh, bah, les sur certains, peuvent sur, être hein, sur, sur, euh, sur euh, certains points c'est tout à fait vrai ouais, ouais, hein, c'est euh, tout à fait vrai ce que tu dis et puis c'est pas c'est vrai que c'est pas les mêmes peurs forcément nous on va avoir un peu peur qui soient là que pour euh, coucher avec nous, en gros. Et puis euh, les, les, les mecs, ils peuvent effectivement avoir peur de tomber sur une espèce de menthe religieuse. Euh, et il y en a, il y en a plein. Hein. Mais je crois qu'il y a un outil euh, infaillible. Et j'encourage tout le monde à l'utiliser beaucoup plus et à se faire confiance là-dessus. C'est l'intuition. On le sent. On sent, on parlait des faux profils avant, on sent... Euh, on ne sent pas forcément de manière si consciente que ça. On n'est peut-être pas toujours capable de mettre des mots. Mais mm -hmm. au bout du compte, on a ce petit truc. Il y a un petit truc qu'on ne sent pas. Et il faut absolument l'écouter. Il faut l'écouter ah ouais, parce que je, je trouve vraiment que ça, c'est infaillible. C'est le fameux red flag. Le red flag. Même si on ne sait pas pourquoi, si on sent un petit truc qui nous gêne à l'intérieur, on se dit il hm, y a mm -hmm. un truc qui, qui cloche ou il y a quelque chose, on s'écoute. On s'écoute et on, ouais. on peut faire marche arrière. Et on a et raison de s'écouter. Oui, parce que je pense qu'on n'aura jamais des regrets de s'être écouté. Oui. Oui. Alors que, tu vois, moi, des fois, je me je t'ai dit, « Ouais, mais non, c'est pas rationnel. Mmh. Tu vois, ce, ce, ce, ce petit quelque chose n'est pas rationnel. Mmh. Écoute-toi pas trop. C'est peut-être une opportunité que t'as pas envie de manquer. » Parce qu'il y, y a aussi ça. Si tu oui. penses que la personne, elle coche toutes les cases, euh, tu peux te dire, « J'avais pas de, ça de passer à côté. » ouais, ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'elle a totalement raison. Il faut s'écouter. Mais vraiment, surtout, moi, je l'ai constaté à plusieurs reprises, même pas que dans les histoires d'amour, il faut s'écouter. C'est un vrai bon conseil. Non, mais quand arrives à t'écouter, parce que justement, oui. comme Dédina, quand la personne coche toutes les cases, là tu te dis. Oui, mais c'est ouais. là. Mais oui, mais c'est là qu'il faut un peu mmh. dézoomer et ouais. te dire. Ouais. La, tu sais, les histoires d'amour, c'est pas un. Justement, c'est pas un papier avec des cases, c'est pas un contrat. Non, pas, tu vois quand ce que tu, je veux quand dire Je te dis ça, c'est. Oui, oui, mais justement, c'est, c'est, tu vois, il faut arriver à dézoomer de ça et te dire, ok, il y a tout ça, mais en vérité, est-ce que je, est-ce que je le ressens Mais est-ce que ce recul tu vois Tu peux toujours. Moi, j'ai rencontré des mecs. Parfait sur le papier mm -hmm. avant de rencontrer l'homme de ma vie vraiment et quand j'ai rencontré l'homme de ma vie que vous connaissez bien ici julien mm -hmm. on n'était pas forcément fait pour mettre sur le papier c'était pas non idéal. et pour lui pareil hein. ben voilà ouais mais je le ressentais et j'en avais très envie et il en avait très envie alors que certains oh c'était peut-être trop parfait et il y avait rien quoi tu sais c'était pas il y' avait pas le petit truc ouais, ouais. La voilà on se trouve très souvent hors <rire> des cases Ouais, c'est bien dit. Ça ne ouais. ouais. ça veut pas dire qu'on n'a pas euh, envie de certaines choses, ou... mais, mais, mais je... effectivement, ce n'est pas une liste de courses. Et quand on se cantonne à la liste de courses, en général, on passe à côté parce qu'on passe à côté de où ça se passe, c'est-à-dire là. Mmh. Euh, ça ça ne se passe pas dans coeur. la tête, l'amour. Ouais. Ça te parle Oui, mais quand... après, <rire> quand je dis cocher toutes les cases, prenez l'image, hein, je... je vous rassure. Jamais je me suis dit, bah alors là, super. Non, non, là, mais on a bien okay. compris. Non, non, mais mais bien il faut bon. que tu écoutes ton cœur, moi, je crois. Ouais, as trouvé l'amour aujourd'hui ou pas Oui, bah oui. Magnifique. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait... Oh, c'est <rire> magnifique. Mais voilà, il faut écouter voilà. son ouais. cœur. Mais, oui, mais... peut-être qu'elle coche toutes les cases. Ah, mais, <rire> euh... <rire> <rire> mais il, il, tient, tient, il ses tient, tient ses cases Il tient ses cœurs. Je veux voilà. qu'elle coche les cases. C'est une petite allégration. Ta femme actuelle coche les cases. Peut-être qu'elle est coach. Alors là, elle aurait attendu un oui, je te le dis. Est-ce est, est est qu'elle est sur le chat que réponse, je, Elle n'est pas sur le chat, mais regarde, en tout cas. Bon. Voilà. Du coup, j'ai une question qui m'est venue euh, qui, euh, sur ce que tu disais. Est-ce que tu, tu as vu de ton expérience de ceux que tu coaches qu'en en fait, ils ont eu un feeling sur un profil plus qu'une liste de courses, comme tu disais, ou est-ce qu'on s'attache encore euh, ceux que tu coaches vraiment beaucoup à ce qui est écrit sur le profil, à un peu la liste de courses bah, Quand les personnes euh, viennent me voir, en général, elles sont très liste de courses. Donc quelque part, très fermées, elles mm -hmm. croient être ouvertes, mais en fait elles sont très fermées parce qu'elles mentalisent complètement l'approche de la rencontre. et En général, quand on mentalise l'approche de la rencontre, on ne rencontre pas l'amour. Euh, et après, effectivement, ouais. un travail fait avec, avec ces personnes-là, effectivement, on arrive à s'attacher beaucoup plus au feeling, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens quand je suis en, en interaction, déjà, en train de chatter au départ, euh, au téléphone, quand je rencontre la personne, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'on partage de fondamental et d'essentiel Ça, c'est vraiment ce sur quoi tu les pousses à ah ouais, faire attention. Ouais, ouais. C'est le gros du travail. Ouais, ouais. De, de passer du mental au cœur. Oh, et aux ça émotions. doit être un travail assez euh, éreintant. Enfin, je sais que je, je, je t'admire <rire> vraiment parce que moi, je n'aurais pas la patience. Je pense que justement, les gens arriveraient avec leur liste de courses et je dirais, bon, attends. Oh, ça va. C'est ce qu'elle fait, mais juste pas sur le même ton. Voilà, un petit peu. Bon, là, ça va. J'utilise le même vocabulaire. C'est bon là, tu nous saoules. Bon, et pour finir sur sur les a priori, tiens, je vais poser la question à Carole, parce que peut-être que tu en avais des a priori pour ne jamais t'être inscrit. Est-ce que le fait que ce soit éloigné du vrai, de tu vois de la vraie rencontre, de la vraie vie. Est-ce que soit ça, euh, ça faisait partie des a priori que tu avais sur les applis de rencontres ben En fait, pas du tout. J'ai vraiment jamais eu d'a priori négatif sur les, euh, sur les applis de rencontre. Ok. Je me suis toujours dit que c'était un moyen comme un autre de rencontrer quelqu'un, justement pour des gens qui n'ont pas forcément le temps ou qui ne sont pas sûrs d'eux ou qui veulent avancer doucement. Il y a un côté assez romantique, je trouve, aux, aux, aux applis. À toi, tu vois nous... ça oui, le côté ouais. quand même romantique. Ouais, je, bah, parce que moi je, je me trouve... dirais, bah, ça peut paraître un peu désenchanté. C'est un peu bah justement euh, quand on n'est pas dans les contes. Bah justement voilà. non, parce qu'on est à une époque très connectée, machin, tout ça. Tu vois les applis sur le, les, les téléphones, etc. Et mais si c'était dans l'ancien temps, ça se serait passé peut-être via des lettres. Non mais c'est vrai, oui, si, tu vrai. Te, si tu recules un petit peu, que tu dézoomes de ça et que tu sors de notre époque, c'est notre époque en fait qui fait un peu flipper, qui déforme tout, les réseaux sociaux, etc. Non, je trouve qu'il y a un côté très romantique. C'est juste que moi j'ai eu la chance, effectivement. Moi, je suis pas timide du tout. Je suis toujours allée vers les gens. Quand quelqu'un me plaisait, j'y allais. Ça, c'est plutôt bien passé, ça se voit. <rire> j'y vais à fond et ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Et très très vite, j'ai eu très peu d'hommes dans ma vie. Mais très très vite, j'ai rencontré euh, le bon. Donc en fait, j'ai pas eu besoin de ça. C'est plutôt eu ces que j'en ai. A priori, mais je n'ai eu aucun a priori. C'est juste que j'en ai pas eu besoin, en fait, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, après, voilà. C'est vrai que comme tu le dis. <rire> Ce son, c'est pas pour un message là Non, je, crois pas. Non, je pense que je ne sais pas. On, on, non, mais je suis on y un pense petit peu timide peut-être. Mais il mais <rire> euh, y avait avant les appuis de rencontre, il y avait les agences matrimoniales. Il y avait, y avait d'autres systèmes aussi qui n'étaient pas de la vraie enfin, de la vraie vie, enfin pas de rencontre directe pour, pour se rencontrer. Au final. Euh, c'est juste que oui, on est maintenant à l'ère d'Internet. Euh... Oui, c'est ça, et on consomme un peu, c'est un peu pop-corn. Et c'est ça aussi qui peut-être fait un peu peur à certains. Ils se disent, ouais, bon, ça va être, euh, allez, au suivant, au suivant, à la suivante, à la suivante. Alors que ce n'est pas forcément ça. Mmh. Et moi, je ne trouve pas que ce soit... Euh, je pense qu'il faut justement, encore une fois, euh, prendre un peu de recul. Ça peut être romantique. Et là, on vient d'avoir la preuve que c'est vraiment une question de filtre. Le filtre, le regard que l'on porte sur l'appli ouais. mmh. va complètement changer l'expérience qu'on en a. Mmh. Et y aller avec cette, euh, cette vision effectivement romantique, presque chevaleresque, euh, mmh. de, de la rencontre et, et de l'appli, ça change l'expérience parce que c'est ça aussi qu'on va attirer, c'est cette énergie-là qu'on va y mettre. Et ça change complètement les choses. Moi, je le vois euh, en permanence entre les coachées qui y sont, tout en ayant plein d'a priori, etc. Ouais. Euh, autant dire qu'elles ne vivent pas une bonne expérience. Quand elles commencent à évoluer, quand elles commencent à voir les choses différemment, comme par hasard, ça se passe mieux, elles rencontrent des gens intéressants, euh, on est sur, euh, sur de la rencontre d'amour, etc. Donc, euh, j'aime beaucoup le filtre que tu, que tu mets là-dessus, ah, parce qu'il est, qu est très qui... juste. Et, et j'ai envie de passer ce message à, à ceux qui nous regardent. C'est un choix. On peut choisir. De voir le sombre, où on peut choisir de mettre un filtre rose dessus oui. et, et l'expérience n'en sera que meilleure. Oui, Ça, c'est sûr. C'est vrai que c'est la façon dont on le voit qui ouais. va, sans qu'on se rende compte, Mais oui. euh, impacter notre ouverture mmh. à, à notre, notre capacité Exactement. à rencontrer quelqu'un. Mais c'est comme ouais. pour tout dans la vie, je trouve, quand tu es positif, tu attires du positif. Ouais. Quand tu vois tout en noir, c'est très compliqué de sortir du marasme, etc. Et un exemple bête, enfin tout bête aussi, pendant des années, j'ai voulu euh, devenir maman et je n'arrêtais pas d'y penser. Et on essayait, on essayait, j'ai mis beaucoup de temps avant de tomber enceinte. Et un jour, euh, j'ai arrêté d'y penser et je suis tombée enceinte. C'est vrai ouais. Ça s'est passé à ce moment-là Ouais. Je, je faisais une fixette sur ça. J'avais même les. Euh, des tests d'ovulation, de, de, quoi, enfin, pour savoir quel est pour, ouais, bonne le période, moment, c'est euh, bon, c'est maintenant, justement, ça manque totalement de naturel en plus, enfin, c'est n'importe quoi. Et, euh, et ben bah, oui, voilà, c'est le jour où j'ai arrêté d'y penser, de me focaliser sur ça, où j'ai vécu normalement, où j'ai voilà, profité de ma vie de couple et c'est venu tout seul. Mmh. Et au fait, c'était pas l'envie qui te, qui te manquait, mais c'était plus euh, la pression que tu te mettais. Bon, bah moi, je trouve que cette petite phrase là que tu nous as dit... Ça m'a donné des frissons. Ouais, <rire> ouais, c'est ouais, tellement vrai que quand tu es positif par rapport à quelque chose, tu vas beaucoup plus facilement attirer quelque chose de positif. Et mm -hmm. du coup, euh, l'amour, c'est plutôt, euh, plutôt positif. Plutôt positif. <rire> euh, on, peut on, peut... on voit des bonnes ondes et les gens sont attirés par ça aussi. Mais oui, exactement. On a beaucoup parlé des a priori, mais du coup, on va pouvoir passer à... Oui, partie, les freins qu'on peut avoir à s'inscrire sur une application de rencontre. Euh, c'est vrai qu'il y en a pas mal, on a listé quelques, quelques freins, quelques-uns. Je vais commencer par le premier qui aurait pu me correspondre, d'ailleurs, la honte peut-être d'être de... inscrit. Tout simplement, euh, je m'inscris à l'application de rencontre, j'en parle autour de moi. Ah, t'as inscrit à une application de rencontre, toi. c'est un, la... un, la... un peu la honte. Quoi. Ça t'est peu... arrivé Attends, laisse-moi finir, Je vais m'en dérouler après. Après, je te réponds, mais pas dans la sauce tout de suite. Et la perte du jugement, du coup, jugement de l'autre. Et puis aussi, bah mine de rien, l'application de rencontre, c'est vrai qu'il y a des milliers de personnes qui s'inscrivent, mais des fois, il y a des gens de ton entourage, de ta ville. Ça peut être à l'époque du, du lycée, de la fac, ce que tu veux, des gens qui te... Ou même du, du boulot, hein, son de travail, qui te connaissent. Là, tu te dis, ah, bah, il est là, lui bah, euh, bah, du coup, il peut me voir, ou elle peut me voir, enfin, elle peut me juger, quoi. si je suis là, peut-être que je suis désespéré, elle peut penser que je suis désespéré, c'est peut-être comme ça qu'elle me voit. Donc, euh, bah, avant de répondre, euh, je pourrais te poser la question, toi, oui. est-ce que ça aurait pu être un frein pour toi euh, Et dans le chat, n'hésitez pas à répondre, évidemment. Est-ce que euh, bah, t'inscrire, t'aurais procuré un sentiment de honte Est-ce que tu aurais eu peur d'être jugé par les, par les autres Ou même de retrouver des connaissances, peut-être même sur une application dans le compte Alors, là, il y, y a deux trucs. Ouais. Je vais te répondre sur la honte d'être inscrit. C'était ouais. ton premier truc. Je n'ai jamais compris. Et je... Parce que ça n'aurait jamais rentré dans ma ligne de compte pour m'inscrire. Par contre... Euh, D'expérience, euh, petite anecdote, euh, en, ça fait déjà, je pense, une dizaine d'années, donc c'est pas aujourd'hui, pour remettre un peu dans, dans le contexte. J'avais une cousine qui me disait euh, voilà, Je voudrais rencontrer quelqu'un, non, non, euh, j'aimerais peut-être essayer les applis de rencontre, parce que c'était encore à une époque où on, on essayait, c'était beaucoup moins commun euh, qu'aujourd'hui. Et euh, elle me disait ah, Je sais pas trop laquelle, euh, t'en connais, toi, qui sont bien, t'as des copines qui t'ont parlé de machin et trucs. Ouais et je disais bah là comme ça j'en ai pas mais je regarderai j'en parlerai puis je te, je te dirai tu vois et un jour euh, sur j'avais trouvé euh, alors je ne me rappelle plus du tout du nom de l'appli c'était peut-être mythique, c'était peut-être autre chose je me rappelle plus du tout mais j'en avais trouvé une qu'on m'avait plutôt recommandée. et, euh, et je l'ai mis sur son mur facebook je lui ai dit bah tiens cousine euh, voilà le lien ça pourrait te servir et elle m'a appelée, cinq minutes après, elle me fait, oh, mais t'as mis le lien sur mon mur, mais la honte, maintenant tout le monde va savoir que je cherche à être sur une appli de rencontre. Et elle m'a dit, oh, pourquoi t'as fait ça et Je m'étais sentie mal, mais parce que j'avais pas vu, oui, le mal où était le mal mmh. à donner le lien publiquement, mais oui, du coup, ça sous-entendait que ses, ses amis pouvaient voir qu'elle était dessus. Mais pour te dire qu'à quel point moi, j'ai jamais eu ce, tu vois, même cette idée-là. Enfin, je l'ai compris à ce moment-là. Parce que elle, elle, elle me l'a vraiment fait ressentir, tu vois, qu'elle était pas bien et que j'aurais pas dû faire ça. Dit, oh, pardon, j'enlève tout de suite, j'enlève tout de suite, mais c'était pour bien faire. Je voulais l'aider. On me l'avait recommandé, c'était bien, tu vois. Et, et du coup, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait certains qui qui avaient hyper honte, euh, qui voulaient pas que ça se sache, ou en tout cas. Peut-être qu'aujourd'hui, elle le verrait différemment. Euh, et d'ailleurs, elle continue de viser les appuis de rencontre, donc, euh, donc peut-être qu'elle mmh, mmh. le elle, elle vivrait beaucoup mieux. Mais comme c'était euh, il y a quelques temps, elle avait, ouais, elle avait cette honte-là, cette peur d'être jugée parce qu'elle était... Euh sur une appli de rencontre, et c'est un, un vrai truc. Je pense que peut-être un peu passé, non Je ne sais pas si tu as des je retours là-dessus. Je crois que ça a beaucoup, beaucoup évolué, parce que, euh, très sincèrement, je vais peut-être grossir un tout petit peu le trait, mais tout le monde est sur l'appli de rencontre. Ouais, <rire> Donc, il n'y a pas ce côté rare, ce côté, tiens, c'est bizarre d'être sur une appli pour rencontrer. C'est dans les mœurs. Euh, pour rencontrer, euh, il faut bien se dire que c'est le meilleur moyen de rencontrer aujourd'hui, euh, par rapport aux évolutions de la société, par rapport à plein de choses, c'est quand même l'appli. Euh, et puis moi, ça me fait toujours sourire. Alors je trouve ça dommage parce que quelque part, y a, y a... ça dénote d'une croyance que euh, vouloir euh, rencontrer l'amour, ça serait honteux. Exactement. Euh, que d'être célibataire, ça serait une tare. Euh, moi, je suis vraiment, évidemment, pas du tout d'accord avec ça. Ouais, ouais. Euh, et puis surtout, bah, pour qu'on nous voie sur la pif, il faut que l'autre personne, elle y soit aussi. Donc j'ai envie de, de dire euh, ouais, si on est ah, vu, est, on, on voit l'autre. Et moi, je pense qu'il y a, y a plutôt. Euh, si, si on se croise entre gens euh, qui. qui... <rire> Qui nous connaissons sur, euh, sur appli, c'est plutôt apprendre avec humour. Bah là, c'est que vous vu à sur son dire, Facebook, tu vois. Il voilà, oui, y avait ses amis qui n'étaient pas sur des applis de rencontre. Ça oui. Mais, qui, qui mais, mais sinon, moi. Euh, moi, je crois surtout que euh, bah, rencontrer l'amour, c'est quand même euh, de, de, de tous les temps, ça a été une quête. Chez l'être humain de, de tous les temps. Mm -hmm. euh, et imaginez qu'il y aurait une honte à ça et que ça serait euh, sale d'être célibataire et que euh, ça et voudrait dire, dire qu'on a un problème. Pas, ouais. Moi, du coup, non, je, vais ta, je, je vais répondre à ta question que tu as tout à l'heure. Moi, ce n'était pas une honte, c'est que, bah, en fait, je m'inscris et peu de temps après, je crois que je retrouve euh, pff, la fille de ma gardienne, quoi. Et euh, vois un petit. <rire> la fille de ta euh, gardienne Ouais, ouais, ouais j'envoie <rire> un, un, un, un petit POC et elle me répond, me dit Ah bah, t'es là, toi Bah, ouais. Ah bah c'est drôle, bah ouais, et du coup on discute, bah toi tu cherches quoi, alors que, bon, il n'y a rien eu, hein. on n'a pas cherché à, à s'attraper tout ce que vous voulez, mais c'était drôle en fait, ça m'a oui. mis en confiance, je me dis, bah en fait, je ne suis pas tout seul, il y a aussi des gens que je connais, on pourra à limite partager nos, nos, nos expériences etc. communes, donc c'était plutôt cool. Mais au moment où on échangeait les premiers messages, j'étais quand même en mode, je suis là, elle peut-être me juger. Et bah elle elle aussi, oui. oui, mais ce pas parce qu'elle est là aussi que de l'autre côté, peut-être qu'elle se dit aussi « Ah ben mince, il est là, peut-être qu'on va se juger mutuellement. » Au final, pas du tout. Mm -hmm. Mais c'est irrationnel, ça. ça se, tu ne sais, commandes pas. Dans ton esprit, tu dis « Ah mince, ça peut peut-être me pense, juger. » Je ou... pense que les gens, ils ont surtout, entre guillemets, honte qu'on sache qu'ils sont sur des applis comme ça parce qu'ils se disent « Ok, tout le monde va comprendre que je galère. » à trouver l'amour. Mais tu ça, c'est vraiment côté croyance, croyance, hein. être bah vois, ouais. Ça veut pas dire qu'on galère. Bah bah c est c est mais je, je pense que qu c'est ce que les gens imaginent. Mais je suis d'accord ouais. avec toi, ça veut pas dire que tu galères. Mais je pense que les gens le, le, le ressentent comme ça. Il bah y avait ça aussi, parce qu'à ouais. une époque, quand euh, quelqu'un ne trouvait pas l'amour, on lui disait, mais est-ce que tu as essayé, en gros, le, le, dernier, ouais, le, le dernier, le dernier alors que c'est un réseau social... C'est un réseau social, en fait. C'était vraiment la, la, voilà. la, genre, le, le dernier recours, le, vraiment le truc ultime, et en mode euh, presque, bah, bah, vas-y, parce que t'es un peu désespéré, donc oui, va, oui, va, oui. Ça. On raconte, euh, oui. mais, mais ça, ça a vraiment changé, pour le coup. Avant, c'était le dernier recours, on va dire. C'était oui, un peu comme ça c'était Aujourd'hui, c'est le premier recours. C'est-à-dire que moi, de ce que je constate, c'est que euh, même quand on y va parfois un peu à reculons, etc., la première tentation ou le premier réflexe, c'est quand même l'appli. Et même les gens autour, les amis, la famille, disent « Ah bah tu t'es inscrite là, tu t'es inscrite là ». Oui, maintenant, c'est pas le dernier pas... recours. Non, c est, c est... je pense que c'est le premier recours ou, ou le deuxième, enfin, c'est plus haut dans la liste. Oui, ça t'empêchera pas de rencontrer quelqu'un en vrai, mais en attendant, tu peux très mais bien être inscrite. Ça, sur... En fait, moi, je pousse beaucoup mes, mes, mes coachés justement à, à aller sur appli parce que bah, c'est un des meilleurs moyens aujourd'hui par rapport à l'évolution de la société de toute façon. Et c'est pas fromage ou dessert. -dire on peur. peut être sur appli, ça veut dire qu'on est monomaniaque de l'appli. On oui. est sur appli et on, et on ah, peut être, voir en avoir bon une bon soirée bon. avec des potes et rencontrer aussi en soirée avec des potes ou chez son boulanger quand on va faire ses courses. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Euh, voilà, je pense que... Vous quand... aimé le fromage des ah, ouais, ou... ouais, ouais, ouais. <rire> Quand Oui, oui. Quand on est dans cette démarche de rencontrer l'amour, se fermer une porte quelle qu'elle soit, que ce ouais. soit se fermer l'appli ou se fermer les soirs entre amis ou se fermer pas, la balade dans, dans la rue ou une activité, ça n'a pas de sens. Puis on peut La pas. rencontre, c'est l'ouverture. Oui, l'ouverture, oui, ça veut dire qu'on qu s'ouvre à tous les modes de rencontre. Ouais. voilà, j'insiste là-dessus. <rire> Alors, avant d'enchaîner sur les autres freins, sondage. Ok, sondage, sondage. let's go Faisons un petit sondage. Euh, dans le chat, quel est pour vous le plus gros frein pour vous inscrire sur l'application de rencontre Personne, pour vous, pour moi, du coup, euh, perd de temps, euh, pour vous ça sert à rien et il vaut mieux sortir, multiplier les, les, les soirées, etc., les sorties pour rencontrer quelqu'un, plutôt que d'être inscrit sur l'application de rencontre, euh, peur des mauvaises expériences bah, parce que ça, voilà. peut, ça peut arriver. Ouais. Et puis ce qu'on vient de dire, honte, peur du jugement. Honte parce que, bah, honte d'être euh, reconnu par quelqu'un qu'on connaît. Honte parce qu'on en parle. Moi, je suis en appui de rencontre. Ah ouais euh, <rire> Peur du jugement parce que, bah, tiens, bah, t'étais un peu désespéré, mec ou meuf. quoi. Et donc, du coup, euh, bah, t'oses pas trop euh, parler de ton expérience, l'application de rencontre. Évidemment, le sondage qui est parti dans le chat. Autre frein possible, il y en a plusieurs. Hein, euh c'est compliqué, ça demande beaucoup d'investissements personnels. En gros, il faut s'inscrire, il faut mettre une photo, il faut rentrer ses hobbies, je l'ai fait. C'est long Ah donc toi tu veux témoigner pour dire que... C'est long, je peux vous dire que c'est long, euh, parce qu'il faut bien, enfin, il faut réfléchir à ta bio, tu peux pas... Euh, c'est pas quelque chose, enfin comment dire, quand tu t'inscris, c'est pas quelque chose que tu, que tu fais à l'arrache, quoi. C'est quand même une vitrine de toi, alors... C'est là où on peut parler de tout ce qui est faux profil, côté sur côté, sur côté ou pas, mais quoi qu'il arrive, c'est quand même le moment où tu es censé te vendre, un petit peu, malheureusement. C'est un peu ouais. la démarche. Et donc, bah, ta bio, il faut qu'elle soit bien faite, bien écrite, bien précise que tu arrives à montrer euh, ce que tu aimes et sans être trop barbant, être à la fois séduisant et attrayant. Et puis, il faut arriver à se dégager ce temps-là. En gros, je vous le dis, prévoyez une petite heure. C'est euh... rigolo parce qu'à aucun moment, tu n'as mentionné les photos. Et alors, moi, c'est le premier truc que je me dirais. La... Ça va me prendre trois heures de choisir la photo. <rire> <rire> bah, euh... Généralement, la photo, moi, c'était le truc que je mettais en dernier. Quoi. Ah oui ouais, je, je faisais toute la partie écrite et au moment de la photo, je dis bon, maintenant... Et tu disais ça à photo. Ah la non, la photo, photo bah on ne non, non, non, t'inquiète pas que la photo... Euh, mais genre, de toute façon, la photo, on va pas se mentir. Personne ne va te dire, oh, je prends une photo de moi comme ça, euh, c'est vraiment moi, naturel. Pop, pop, pop, tu prends une photo de toi au top du top. Bah c'est comme, ah, comme sur non. tous les réseaux sociaux. Oui, vrai. Part, ouais. De toute façon. Mais, mais là, tu réfléchis peut-être un peu plus, au je, final. Euh, moi, je trouve que si. Je sais pas. Moi, moi, moi, moi je ne enfin, pense pas. Et je trouve que le temps que tu vas mettre à remplir ton profil sur, sur une appli comme Mythique, ouais. bah c'est aussi le temps que tu vas mettre à te préparer euh, le soir avant de sortir. Euh, moi, je sais qu'avant de sortir, euh, quand, quand, euh, voilà, quand j'étais encore, encore célibataire, je prenais le temps de me maquiller, de me préparer. Ça pouvait prendre des heures. Hein, je me faisais jolie, machin, tout ça. Tu te parfumes, tu choisis tes vêtements. Ça prend aussi du temps, quelque part. Donc, ouais. euh, Et en donc, plus, bon, ton profil, une fois qu'il est fait, c'est terminé. C'est pas que soir. Mais oui, complètement. Et pas besoin de te démaquiller. <rire> oui, donc, ça fait <rire> partie, voilà. c'est ce que tu veux <rire> dire c'est que c'est du temps de processus de préparation à la séduction à la séduction part. mais c'est ça complètement ouais. à la drague, à la séduction, à la voilà au charme. Mmh. Ouais. mais oui, donc quand tu cherches l'amour, ça devrait pas être un frein trop euh... au Contraire, ouais. oui. On a une question du chat. Oui, pardon, le chat, <rire> quelle est votre question Oui, en parlant photo, on a deux questions. Donc on a Imolia qui demande comment faire si on n'est pas photogénique et Balisto jaune qui demande un filtre photo, est-ce que c'est considéré comme oh mentir je, je peux répondre à la deuxième. Un ah bah mensonge. Euh... Le filtre photo, c'est un pur mensonge. Il faut arrêter ça. Attends, immédiatement. il y a filtre quoi. et filtre. Y a non, filtre, et filtre oui. Parce non, non. Que, euh, non, mais je suis d'accord bah avec toi. Non, non, non, mais bah non. Je, je comprends, je comprends ah. ce qu'il veut dire. Mais entre le filtre qui va te gommer un peu les cernes ouais. ou te mettre un peu bronzé ouais. parce que tu as une petite mine ou que tu as oui. un petit bouton. Et tu es pas parti en vacances. Euh, voilà, et que tu es fatigué. Et ça, effectivement, les filtres où toutes les nanas, elles ont la même tête, qu'on a toutes utilisées au moins une fois. Et je suis d'accord avec toi, où tu n'es plus du tout toi. Moi, je sais que parfois, j'utilise des filtres et Julien, il me dit. S'il je... te plaît, c'est pas toi. S'il te plaît, ne mets pas ça, ne mets pas ça, ne mets I pas ça. Oui, Il te le dit. Il a <rire> raison. Okay, raison. Il a raison. Et okay, as raison. Euh, bon, Il dis, ok, t'as raison. Il a raison, monsieur. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des filtres simplement pour t'arranger un petit peu. Pour Alors. Te... Bon, voilà. Mais, mais, mais je suis d'accord avec toi, les filtres. Moi, je suis. Je Moi, trouve je que pour qu une appli, le curseur, c'est si on voit pas que c'est un filtre, c'est bon. Voilà. Moi, je suis là ah oui. avec Elodie. Un tout petit Vraiment. truc euh, très très léger qui ne modifie et pas le visage. Le maquillage, attends, mais, mais, le maquillage, attendez, le maquillage, le maquillage. Hein, euh... Déjà, tu es en minorité. Mais ça m'empêche mais, mais que ces arguments m'énervent profondément. Mais, <rire> mais, mais et le, le maquillage, c'est pareil. Le maquillage, le, maquillage, oui. le fond de teint, l'antissère, le noir, les machins. Ce n'est pas mon vrai visage. Tout à fait. Je sais que ce n'est pas mon vrai plus. Mais c'est peut-être même pas noir. Mais c'est un filtre on... en soi. Non ah mais blague à part. Non mais, à part. Alors, on va, non, mais bl... je, je comprends ce, as que, tu sais, ce que tu dis. Tu plusieurs choses. Le filtre, pourquoi c'est non Parce que c'est non les filles. C'est <rire> non tout simplement parce que quand tu vas au resto où tu rencontres la personne, en vrai, il n'y a pas de filtre. Pour moi, c'est un minimum. Oui, Mais il oui, y a des non, gens qui ne s'aiment pas en photo, qui sont bien mieux en vrai. Ils se disent, au moins en photo, voilà, j'ai une bonne tête. Et en vrai, de toute façon, ça ira parce que c'est mieux qu'en photo. Il y aura toujours non, mais si je Tu pas, parce que je ne suis pas d'accord avec toi, Carole Quintaine. Non, mais tu l'as dit toi C'est une vitrine ton profil. Tu oui, dit. Mais une vitrine, 100 authentique. <rire> Mais authentique de quoi Mais le film c'est une non. petite tricherie, je ne suis ta, pas d'accord. Ta c'est ta, vitrine, ta <rire> vision de toi-même. En plus, vous parlez. Attends, tu as dit que tu sais authentiquement qui tu la, es la, et te la, décrire. La, comme laquelle il faut de vous deux, a par, ou de vous trois, parlait du, du maquillage Je crois que c'était toi. Oui, mais en même Le maquillage, tu sais, c'est le temps d'une soirée, c'est cool. mais Admettons. Alors, tu veux que je te raconte une anecdote, s'il te plaît Anecdote. anecdote. Première soirée où je dors chez Julien, donc le père de mon enfant, mon futur mari, ce qu'on appelle le temps de se marier. Bref, mais j'ai une bague quand même. Toujours. Que le premier soir politique. que j'arrive chez lui, j'avais tellement peur qu'il ne me, qu me trouve pas bien sans maquillage, qu'en fait, donc j'étais dans la salle de bain, bon je me démaquille parce que c'est le premier geste beauté, évidemment il faut se démaquiller tous les soirs les filles, okay. je me démaquille et il me voit partir en courant, traverser la pièce, sauter dans le lit, éteindre la lumière et me mettre sous les draps, il me parce qu'elle a cette folle <rire> <rire> Qu'est-ce qui t'arrive? Il est rentré dans la chambre, il me dit ça va. Je dis ouais, ouais, ça va, allez, viens, on se couche. Et machin, il t'avait pas vu sans maquillage Jamais. Et donc, je me suis dit, je vais me lever tôt, il me verra pas et j'irai me maquiller, genre en mode de, je suis une femme barbare -goule de, le matin. <rire> et, et donc, il a rigolé et il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il a compris, j'ai dit non, mais je veux pas que tu me vois sans maquillage et tout. Il m'a dit, Alle, allez, allez, vas-y, montre-toi. Et, et il m'a raconté après, il m'a dit, en fait, j'avais peur, je me disais, mais si ça se trouve, c'est un monstre. <rire> et et non, euh, une technique de, maquillage oui, de, ouf, de ouf, tu sais, machin, tout ça. Et puis il m'a redon Très bien, parce que les hommes, de toute façon, ils adorent le naturel et il n'y a rien de plus beau que le naturel. Ouais, ouais, non, ouais, mais, mais, mais, mais, mais bon, ça aide à se sentir un peu mieux dans, dans parce sa que, peau. Parce que, ouais. que as, parce que tu as tout dit le lendemain matin au réveil, il est parti. quand il n'y a plus de maquillage, <rire> mais, quelle surprise <rire> ou pas donc Il y a des voilà. jours où tu ne seras pas la description exacte de ton profil. Parce que tu as des jours avec, c'est ça, ça qu'on a envie de voir aussi. Mais, mais, mais, mais, mais, si. mais c'est pas mais ça C'est si. hypocrite de croire que ton profil tel que toi tu vas te décrire est la personne que tu vas être tous les jours de ta vie. Ah On ben est, est bien d'accord. Ouais, ça, je, je l'entends. Donc, de la même façon, mais selon moi, sur une possible, photo... tricher le moins possible, c'est bien aussi. Oui, une, oui mais d'accord, c'est bien. Il se maquiller, Sur une photo, pourquoi, ah pourquoi ne pas <rire> mettre une photo qui te ressemble Je suis d'accord avec toi, il faut que tu continues de te ressembler. Merci, bien sûr. Mais sans filtre. Mais tu peux te ressembler avec un filtre Enfin, non. Un, non, mais attends, bah, bah, il y a un milliard de filtres, effectivement, qui gomment un peu les cernes, qui mettent un, un plus joli teint quand tu te sens fatigué, pas bien, que tu as un peu l'air voilà. triste, etc. Je trouve que ça, c'est pas tricher. Après, il y a des filtres, effectivement, c'est des, des visages sur ton visage. Voilà. Je veux dire, moi, quand je mets mon masque de Batman, plus personne me reconnaît, et là, ça se passe très bien. Bon. Moi, eh bien je, voilà, Nadic, moi, je suis désolé, les filtres, je suis Ne, pas... ne sois pas désolée. D'accord, je suis pas sois désolé. Bien. Les filtres, c'est pas. Je suis en désaccord total avec non, ça. Non, mais parce les, que... mecs pas, les mecs aiment pas ça. Mais mais... Non, mais, ouais, si mais, mais parce dis... que peut-être qu'ils l'utilisent moi aussi. Non, pas, non mais rien, rien, rien. À voir, oui. que... non, rien à voir. Mais nous, on est complètement. On est formaté. Enfin, on voit tellement. Toutes les nanas sont tellement retouchées, retapées. Dans les magazines, machin, à la télé. C'est vrai que maintenant, c'est horrible ce que je vais dire, mais moi, moi je ne suis pas trop fan de la chirurgie, je peux comprendre qu'on qu fasse de la chirurgie, mais oui. tu vois tellement de nanas parfois qui sont ultra jeunes, qui ont déjà fait plein de trucs, alors qu'elles sont très jolies, qu'elles n'en ont pas besoin, et en fait je pense qu'on est rentré dans une ère où bah, on est conditionné par ça et on ne se voit plus comme on se voit. Si tu utilises trop de filtres, finalement quand tu mets une photo normale, tu t'aimes plus, parce mais, mais c'est ton cerveau qui ne te voit plus comme mmh, il devrait te voir. Et c'est vrai que c'est pas bon, c'est un enjeunage. Je te dis, Carole, le maquillage, c'était déjà une petite lutte qui était perdue d'avance. Mais on l'a accepté. Et en vrai, ok, parce qu'une fille, fille au naturel est jolie, une fille maquillée euh, est, est, est jolie, il n'y a pas de problème. On, on, on valide ça, on accepte ça. Le filtre, vous le dites, c'est toujours pour gommer quelque chose. Mmh. Sauf que... Le maquillage aussi. Oui, mais le maquillage général, bon, alors, quand il n'est pas, pas vulgaire, quand il est bien fait et discret, ça va. Et au final, ça masque, mais ça ne, ça, ça, ça, ça ne masque et ça ne gomme pas tout à 100%. Ah non, mais voilà. sûr, on a l'impression, dès que tu en parlais, que... Euh, mais attends attends, euh, mais je vais finir. finir. Le filtre, le problème, c'est que... Il faut, faut clarifier <rire> ça de même en tout. tout c'est c'est important. <rire> pour moi, le problème du filtre, c'est que ça gomme. Et comme ça gomme et ça efface, quelque part, ça, ça, ça... Fais un sondage. Non, mais je te jure, fais un sondage sur le chat. Est-ce que peut, vous êtes on pour peut, les filtres on peut ou est-ce que vous êtes contre les filtres Je te jure, ça va être intéressant. Moi, je vois le chat défiler. Ils sont tous d'accord avec moi que le que filtres, non, hein. le filtre c'est ils pas pour non mais c'est bien c'est un enfin, son a... on a dit non, filtre et filtre il y a filtre même et les filtres filtre, en fait je vais t'expliquer. j'ai des, des bonnes copines qui sur sur Instagram à mettre des filtres quand je les revois après, mm. bah, c'est tout bête, mais la première chose que je vois, c'est tout ce qu'elles ont voulu gommer. Et que ce Donc, soit en léger en dire ou pas. Tu, tu sais ce que tu dis chaque fois que tu me revois euh, Parce que moi, des fois, j'utilise des filtres. On en parle en tête. Ah, <rire> <rire> ah mais <quelle> <rire> C'est terminé, je me suis dit, non, tu sais quoi, l'important, c'est d'être soi dans le comportement, dans l'attitude. Ah, voilà, et puis c'est tout. <rire> oui, mais moi, je trouve ça hypocrite. Parce que... Pour moi, je n'ai pas lu ton profil, tu euh, n'en as certainement plus, sur des appuis de rencontre. Ah, J'ai trouvé l'amour depuis. Ouais, ouais. Hors photo, dans ta, dans ta bio, ouais. tu as filtré ce que tu ne voulais pas qu'on sache en premier lieu. Tu ne peux pas non plus te décrire ah. intégralement. Donc quelque part, tu filtres aussi ta, ta bio, donc filtrer un peu ta bio, parce que tu es quelqu'un d'honnête, donc tu n'as pas filtré de trop ta bio. Mais filtrer un peu la photo pour apparaître sous son meilleur jour, je trouve que c'est la même chose que, euh, que, que se pom pomponner le soir avant de sortir. Ou qu'écrire euh, sa bio de façon oui. sympathique. Petite alerte du chat, Marie, si tu te sens, un hein, petit petit sondage, est-ce que vous êtes pour ou contre On va faire très simple, le un filtre dans les, profits, non, mais dans les, vrai non que les profils. C'est la génération filtre. J'avoue que parce qu'il y a eu trop d'excès aussi. Pour il y, ça y a ça beaucoup, ouais. non mais complètement. Mais on est conditionné aussi par ça. Tu vois, il y a quelques jours, je mettais une photo de ma maman sur euh, sur Instagram et sur Twitter, et je me disais oh là là, comme elle était, comme elle est encore très très belle, c'est ma maman. Mais euh, je me disais waouh, pas de filtre Instagram, rien du tout. Waouh Et je me disais, oh là là, j'ai plus envie d'utiliser de, de filtre. Et la prochaine photo, évidemment, j'ai utilisé un filtre. Mais voilà, <rire> c'était... Elle a failli t'inspirer à, à le ouais, faire. Ouais, bah ben oui, ben bah oui. Non, mais on est conditionné, c'est pas forcément bon. Ouais, non, c'est pas facile. Sûr. Ouais, en tout cas, sur les filtres, j'ai raison et vous avez tort. On <rire> en scène Ah euh... oui, le, le chat a voté, mais ça Mais le a... chat est d'accord avec moi. D'ailleurs, le chat regrette qu'il n'y ait pas de sondage au moment où on se parle. Mais... Bah oui, Marie, mais euh... on va peut-être euh, peut réussir à le faire. Marie, Marie fait son faire. maximum. Voilà, peut-être <rire> <rire> peut-être parce que ma question est mal tournée, trop anglais vers un non. On va repartir sur d'autres freins. Ouais, d'autres freins, parce que, que sur le filtre, on n'est vraiment pas d'accord. Je ne trouve personne pour moi, tout simplement. Et comment tu peux J'ai un frein parce que bah, peut-être que tu peut as déjà observé tes amis être sur l'application de rencontre tu as déjà vu leur galère ou leur réussite, tu te dis la façon de, de choisir, de sélectionner, de se présenter, etc., fait que je ne lui trouver personne pour moi. Voilà, c'est parti des freins possibles. Carole, je te sens euh, dubitative. Bah, non, pas dubitative, mais je me dis que c'est vraiment le frein le plus pourri. quoi. Parce qu'en qu vérité, si tu t'inscris sur ce genre de choses, ou si tu sors, enfin, si tu fais la démarche, bah es censé te dire que ça ça peut arriver. Enfin je, je veux dire. Oui mais là c'est un frein à s'inscrire. Oui oui mais juste mais justement si tu dis oh je vais trouver personne machin tout ça de toute façon tu pars perdant donc tu fais rien tu restes seul. Enfin tu vois ce que je veux dire ça veut dire que de toute façon t'as pas envie de trouver quelqu'un ouais. que ce soit sur une appli ou dans la vie machin c'est exactement la même chose. Ouais. Donc je trouve que c'est vraiment le frein pourri en vérité parce que pour le savoir c'est un petit peu comme dans les boîtes quand on dit c'est que les habitués mais laisse-moi rentrer sinon je vais jamais m'habituer. <rire> exactement la même chose. Je, je vais prendre ma petite bouteille ma mais... table c'est scandaleux. Mais... Oui, mais mais je, je trouve vraiment que ça, c'est le frein le plus pourri. Tu, et, et tu verras bien. Tu t'inscris et tu verras bien. Enfin, je, je, je, je trouve. Non, mais je, je, je, je crois que la phrase clé, Elodie, tu vas peut-être confirmer, c'est partir perdant, non bah, En fait, on crée notre réalité avec les pensées qu'on a. Ça veut dire que si c'est ça, la pensée de départ, on va créer le fait que ça ne marche pas, effectivement. Et ça, c'est systématique, je, je l'observe à chaque fois. Mais ce qu'il y a derrière ce, ce frein-là, c'est une énorme peur d'être déçu la plupart des gens ne supportent pas cette émotion de la déception. Mmh. Et donc, ils préfèrent se couper une opportunité, parce qu'effectivement, 100% des gagnants tentaient leur chance. Donc vous si trouvez, vous pas, trouvez une bonne excuse ah, okay. mais... ah, Oui, voilà, une bonne excuse, ouais. euh, ça veut dire que là, on est absolument sûr bah, qu'on ne pourra pas rencontrer sur Appli si on ne s'inscrit pas. Donc, ça. Là, voilà. mmh. donc le, le, le fait de ne pas contrôler la chose, ou de, pas, euh, ou de se dire potentiellement, je vais avoir une attente et je risque d'être déçu, bah ça c'est quelque chose. Je pour sais d'avance que lors de l'insupportable, je sais d'avance qu'il n'y aura personne pour moi. Quoi. Et qui crée leur réalité, c'est mm -hmm. en général ces personnes. Euh, au bout de six mois, un an, deux ans, dix ans, sont toujours seules. Mais complètement. c'est ce qu'on disait la. C'est ça de, le drame. De cette mais peur. oui, ouais. c'est le côté négatif. Et t le, ton exemple du loto, c'est très bien. Il y a plein de gens. Oh là là, moi de toute façon le loto. Je, je vais pas jamais gagné, Mais, mais as déjà joué Non. Bah oui, donc ça risque pas de t'arriver, quoi. Mais oui, bah oui, mais oui, non mais c'est ça. Et leur, leur euh, comment dire, leur slogan est juste incroyable. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mais il n'y a rien de plus vrai. J'ai l'impression que c'est enfin, moins vrai maintenant, euh, les gens qui vont se dire, il n'y a personne pour moi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu la base maintenant de s'inscrire quand on est célibataire sur euh, les applis de rencontre. Si tu penses vraiment que sur une appli de rencontre, il n'y a personne pour toi, c'est que tu n'as pas compris comment marche euh, la société d'aujourd'hui. Il si y a énormément de gens qui sont dessus. Euh, bah, en général, ça va avec les a priori qu'on a déjà traités en début d'émission. Il n'y a personne pour moi parce que, puis après, on se trouve plein de raisons pour, quoi, ouais. pour lesquelles il n'y aurait personne. Dis, on ne cherche pas, pas la même chose. Et ça, tout ce qu'on a dit précédemment, finalement, c'est que ce encore d'autres raisons, n'est-ce pas, Monix autre raison, perte de temps, je m'inscris sur une application de rencontre, je perds mon temps, euh, ce, ce serait mieux de le consacrer à des sorties, à la vie réelle, à voir du monde, parce qu'il y a aussi ce côté, l'application c'est du virtuel pendant un certain temps, mmh. perte de temps, voilà. Euh, bah moi je vais quand même répondre un petit peu, par rapport à mon expérience, j'ai eu un peu peur de trouver personne, en vrai, pour moi, et euh, la perte de temps j'y ai cru aussi à un moment donné, je me suis dit je m'inscris là, en fait, en fait c'est presque que tu comptes les, les, les heures et les jours, je me suis inscrit, ok, je regarde l'application, il ah okay. oh, y a toujours rien, ah. ça, ça ah, fait ah, déjà 3 ah, heures. C'est pas le 3 bon, minutes. Ça fait, <rire> <ça> fait, <rire> fait 3-4 jours et tu, et tu commences en fait. À cogiter en mode, est-ce que mon profil est bon? Est-ce que j'ai assez montré qui j'étais? Est-ce que finalement je suis pas trop sectaire dans la manière de me présenter? Est-ce que j'ai pas un profil trop atypique? En même temps, tu te dis, mais c'est moi, donc j'ai pas besoin de changer mon profil. Donc c'est vrai que euh, j'angoissais pas mal parce que vu que j'avais pas tout de suite un résultat, je me disais, mais euh, je suis en train de perdre mon temps et ce temps-là, au lieu d'être. Finalement, tu disais tout à l'heure, Elodie, c'est pas parce qu'on est, est, qu est sur une application de rencontre qu'on ne doit pas sortir, voir du monde, etc. Sauf que, quand tu t'inscris sur une application de rencontre, enfin, moi quand je l'ai vécu, peut-être tel tel pour mon expérience en tout cas, tel que moi je l'ai pratiqué, tu es quand même focus sur l'application. C'est-à-dire que tu vas sortir, etc., tu vas regarder ce qui se passe, tu vas discuter avec des gens, tu vas en fait, c'est presque, tu n'es pas esclave de, de l'appli, mais tu es... Const, const, const, constamment en, en, en, en contact avec elle, quoi. Toujours en lien et de voir voir ce qui se passe. C'est pas que je m'interdisais de sortir, mais je me disais mince si je sors, que je bouge, et que j'ai pas le portable avec moi, etc. Oh il manquerait plus que j'ai un Oui, un, mais t'as toujours portable. Aujourd'hui, je, je réponds oui. oui. aujourd'hui on c'est très rare de ne pas avoir son téléphone avec soi et on a accès à mais notre si Twitter, à notre Facebook, à notre à nos mails. C'est euh, et vrai. Etc. Mais si tu fais autre chose. De toute façon, bah, tant mieux comme si elles attendent. Et ça bah, fait un oui, petit peu oui. bouillonner. Mais non, mais c'est vrai. est -ce que c'est important de Ré répondre dans minute, tout de suite tu vois. Et au contraire, même, combien de messages tu as dû avoir où te dire, Je ne vais pas répondre tout de suite. Je vais faire un peu mariner. De, donc, si ça arrive parce que tu pas disponible. Mais même sans faire mariner, c'est juste que ça montre aussi que tu as d'autres activités et que as tu as une vois. vie, mais complètement. Ouais. Ça, c'est assez symptomatique, en fait. Euh, moi, j'ai beaucoup rencontré de, de, de coachés, justement, qui au départ, ou en tout cas sur une certaine période, avait eu un comportement un peu addictif. Ah, C'est-à-dire que c'était ce, ce qu'il décrivait much. juste avant. Ouais. Oui, voilà, je ne voulais pas l'associer directement ah, à ça. Mais, <rire> <C> euh... <rire> mais effectivement, <rire> là, on est un entre... Euh, <rire> euh, oui, vas euh... il, il y a un côté euh, très grisant, il y a un côté, oh là là, euh, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à moi, donc pour l'ego. Et du coup, ça peut euh, entraîner ce type de comportement. Normalement, à un moment ça se calme quand même. Ça redescend un petit peu. Ouais. Qu on arrive à intégrer l'appli dans sa vie, ce qui est quand même le but. C'est-à-dire de ne pas être focus euh, entièrement sur l'appli. L'appli, c'est quand on en a envie, au moment ouais. où c'est opportun, mais ça ne doit surtout pas nous empêcher d'avoir nos autres activités. Moi, je l'ai intégré quand j'ai eu mes premiers matchs. Moi, j'ai dit, OK, je suis... Donc l'écho a... s'est calmé, c'est voilà, Je suis question. dans le game. Je suis dans, je suis dans le game. <rire> J'arrive. Je, je pense que tu peux avoir ce problème avec tellement d'autres choses. Par exemple, cette perte de temps et ce côté addictif, tu peux l'avoir aussi avec tellement d'autres choses, ça peut même être ton travail. Il y a oui, des gens qui sont sûr. tellement focus sur leur boulot, qui passent à côté de plein de choses. Tu peux être un peu focus sur certaines choses. Je veux dire, quand, par exemple, on like une photo de moi sur Instagram, quand j'ai plein de likes sur une photo, ça me fait plaisir aussi, tu parlais d'ego. Donc, c'est un peu normal aussi, c'est pas pour autant que je suis focus sur mes réseaux sociaux, même si je suis très, trop connectée... Euh personnellement moi je trouve que c'est beaucoup trop mmh. euh, mais c'est normal après d'avoir voilà de regarder de temps en temps etc c'est vrai qu'après bah, il faut pas quand le... que ça arrive mais oui oui voilà de surveiller un petit peu mais euh, oui oui mais je comprends le je comprends le, le truc mais pour moi la perte de temps tu peux l'avoir sur tellement d'autres choses que ouais C'est pas reçu, ouais, pourquoi pas, pas l'essayer un peu? Euh, Alors, voilà. avant d'aborder très rapidement les deux, les deux derniers freins, euh... il ouais, y a un des freins que tu n'as pas abordé, c'est mon frein. Il y a, tellement, je... il y a tellement de freins que ça va C'est mon frein, frein hein, moi. C est, c est... Tu, tu veux nous montrer du doigt, c'est lequel? Euh... C'est celui, euh, celui ouais, il arrive, il arrive, là C'est Il, arrive, il arrive. Hein, juste, <rire> juste, juste précision, parce que vous le savez, nous avons le, le, le chat sous les yeux. Euh, Marie, vous l'a très bien dit, les amis. Le sondage, vous inquiétez pas, on le fera pour une prochaine émission concernant. Ah. Les non, mais c'est ma Donc, faute. Vous, c'est ma faute. J'ai dit, vas-y, fais un sondage vous pouviez les balancer comme ça. On ne fait pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, Carole. Non, Carole, ça ne marche pas comme ça. Calmons-nous, s'il vous plaît. J'ai eu votre avis sur le chat. Tout à fait. Allez-y. De toute façon, je l'ai vu. Il y a pas besoin de sondage. Oui, tout le monde était de ton avis. Moi, je n'ai pas vu le chat, donc je ne oui. peux pas dire. Moi, j'y crois ah, pas. pas J'ai confiance en toi. Néanmoins, Néanmoins Alada a dit ça à Jasmine et regarde il lui mentait, C'était pas vraiment un prince. Hein. Voilà. voilà. Enchaînant. Je vois que je n'ai que des copines sur ce à plateau. <rire> euh, J'ai eu ou entendu une mauvaise expérience. Ah, moi, Dina. Dis pas. J'adore je... <rire> comme il a dit. Une mauvaise expérience. expérience. Dina, Dina. est-ce que a mauvaises mauvaise avec moi ou comment ça non, non, se <rire> euh, Tu as eu ou entendu peut-être, je euh, fais partie peut-être de ces gens qui a dans son entourage, des gens qui sont, se sont inscrits sur l'application mmh. de rencontre et ça s'est peut-être mal passé. Moi, par exemple, j'ai eu une mauvaise expérience, une mauvaise et une... OK, ou c'est peut-être moi qui ai fait un peu n'importe quoi, Bref. Mmh. En tout cas, quand j'en parle, je dis aux gens, si je peux pas, j'arrive pas, à leur... enfin, il pas l'idée de leur dire, euh, non, non, les gars, n'y allez pas, quoi. Enfin, tu vois, je, je, je leur donne mon ressenti, ouais. mais pas en mode répulsif, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Bah, j'ai bon, beaucoup envie d'entendre euh, ta mauvaise euh, expérience, du coup, <rire> si t'en as, si en as une, euh, que oui, tu veux oui, nous oui. partager. Bah... Non, moi, j'ai surtout entendu du j'ai essayé, j'ai trouvé personne. En même temps, tu sais pas, tu sais jamais à quel point la personne était. Comme ouais. Tu disais un peu tout à l'heure ouverte d'esprit, était vraiment prête à rencontrer, euh, rencontrer quelqu'un. Donc c'est plutôt des, euh, voilà, bah, j'ai essayé, ça n'a ça pas marché. Euh, mais ça ne m'a jamais traumatisé à me dire, bah, voilà, si elle, ça n'a pas marché, bah, moi ça ne marchera Est pas. Est-ce que les temps gens qui t'ont dit ça, tu les sentais euh vraiment euh, comment dire il euh, faut que je trouve le, le, le terme euh, investi dans cette démarche là parce qu'il y en a qui te disent ouais j'ai essayé euh, vite fait quoi vite œuf mais OZEF ouais. ouais, franchement si t'as essayé comme ça ça veut dire que le profil t'as mis une photo un hein. j'aime le cinéma euh, lire et la culture euh, ouais. salut et déjà le profil il est bah, on va dire les termes bidon dans le sens où tu dis rien de toi alors ouais. certains vont te dire je mets rien dans le profil parce que j'aime bien que les gens me découvrent etc Ouais, mais il faut que tu donnes un peu de biscuit pour que les gens aient mais, envie de venir aussi. Je crois que ça dépend aussi des gens, parce que moi, par exemple, on me dirait Oh, ça n'a pas marché, ça ne me, me découragerait pas, parce que je me dirais, bah, c'est pas parce que c'est blanc pour toi que ça va être blanc pour moi. Bah tu oui, c'est ça, ça. Ouais. c'est un peu chacun de... son que j'avais. Son... Mais tu as très bien réagi, c'est chacun son expérience, chacun son, son histoire, ouais. son tempérament, sa personnalité, son aura, ses rencontres. Donc... Et son timing aussi, bah, Peut-être que le timing n'était oui. pas bon pour. pour oui, euh, voilà, ma ton histoire n'est pas forcément celle des autres. Et je puis, je crois je crois que derrière tout ça, il y a, il y a beaucoup d'attentes très fantasmées, en fait. C'est-à-dire que oui, on peut très bien avoir un énorme coup de cœur pour la première personne avec qui on va chatter, ok. Mais ça ne paraît pas euh, insensé que d'imaginer que peut-être il va y avoir X rencontres avant que ça se passe. Donc la personne qui a eu trois rencontres et qui dit oh, « bah, de toute façon, ça ne marche pas », en fait, c'est pareil, tu vas te promener dans la rue... C'est pas chaque mec que tu croises Qui va, euh, être pour lequel, lequel tu vas va. avoir un coup de cœur. Bah oui. Donc, que ça le fasse Je pas, ça ne se rencontre. pas, se <rire> Moi, ça me paraît absolument logique. Mm -mm. Ouais. Sachant que ça peut arriver plus tôt, mais ça peut arriver ouais, plus mais tard. mais chaque chose a son timing et, et, et tu et, peux et pas et le savoir. J'ai beaucoup entendu l'histoire de la vraie vie, pas la vraie vie. Pour moi, une appli, c'est la vraie vie. À partir du moment où, de toute façon, l'objectif, c'est de se rencontrer. Ouais. C'est la vraie vie. Mmh. Et dans la vraie vie, mmh. pour reprendre l'expression, bah, on ne tombe pas fou amoureux de chaque personne qu'on croise mais bien euh, bien au bien détour d'un sûr, un Ou, mais bien sûr. Tu, tu as Ou même des, des, histoires, des histoires qui ne sont pas, pas euh, envers. Bon, mais, mais bien sûr. Ou ouais, Des histoires qui ne seront pas la bonne et c'est comme et, ça et que, voilà. euh, que tu apprends, que tu en apprends sur toi-même, oui. que tu as des expériences. Et des histoires qui ne deviennent pas l'histoire qui va durer 20 Exactement, ans. Exactement, oui. Que ça soit sur Apple ou ailleurs, c'est la vie aussi. Bien sûr. La vie est rarement faite que d'une histoire. Il y en a pour qui c'est le cas, mais il y en a pour qui c'est juste. Mais oui, il y a plusieurs amours dans une vie. Il peut y avoir plusieurs amours. Aussi, dans une vie, À part ma mère qui a eu que mon père. Mais c'est marrant, ça. C'est peut-être pas la même époque, mais il peut y avoir plusieurs amours, bien sûr. Ouais, mais après, c'est aussi le. Je pense que la mauvaise expérience qu'on pourrait retenir, c'est rencontrez-vous, tu vois. Ah, ah alors, tu vois Qu'est-ce que c'est Et là la lumière voilà. voilà. voilà. <rire> s'éteint On vient de passer dans un autre format là Nous on va parler des phénomènes paranormaux dernière oui, bah, euh, voilà. les freins qu'on peut voir Les freins, C'est <rire> euh, bizarre quand même. La porte et courir. Voilà, voilà. voilà. voilà. voilà c'est la fin de cette émission. Le dernier frein, je l'ai déjà cité, c'est la peur de tomber sur des gens que l'on connaît donc ça on passe. Mais non, moi je <rire> voulais réagir dessus. Ah oui. Parce qu'en fait tu me l'as mis T'en as en as parlé au début avec la honte d'être inscrit et pour moi c'est vraiment pas la même chose. Moi le frein que j'ai vraiment, c'est ouais. mon expérience perso là, c'est pas ma copine, ma chanteuse. D'accord. Il euh, y a eu un moment où euh, bah ouais quand je me suis séparée de mon ex avant que je tombe sur euh, sur mon conjoint actuel de ma vie, euh, j'ai passé quelques mois célibataire et euh, bon alors les, le premier mois voilà tu te remets ta rupture enfin bref t'as pas forcément envie t'es pas prêt à rencontrer quelqu'un mais au bout d'un moment euh, là, mon histoire, c'était en 2017, les applis de rencontre. Euh, moi, je voyais, j'avais pas honte de m'inscrire sur une appli de rencontre, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais je me suis dit, mais ouais, s'il y a quelqu'un que, que je connais, euh, qui me connaît, et comme j'essaie, essayé de faire attention, aussi moi, j'ai la problématique d'être quelqu'un d'un peu plus connu, tu vois, je ne suis, suis pas une star, mais, euh, mais je mais suis si. quelqu'un d'un <rire> peu connu. Si. bien sûr. Et tu dis, euh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi euh, Est-ce qu'ils vont être vrais avec moi tu vois, est-ce qu'ils vont, mmh. est-ce que mon image oui, oui. va euh, mmh, faire mmh, en sorte mmh. qu'on mmh. va essayer de... Peut-être m'entourlouper un peu plus ou euh, bien sûr ou de me juger de ma vite. popularité, euh, ouais. etc. Ouais, j'avais hyper je comprends. peur de ça. Ça, je peux totalement comprendre. Oui, Ouais, ouais, complètement belle et, à peur. Mais après, on te parle que... pas pour les bonnes raisons. Oui, oui. oui tout simplement, euh, tu sais, parfois, ça m'est arrivé d'être avec euh, effectivement des gens et tu te dis, euh, ils sont cool parce que du coup, bah, ils me suivent sur YouTube ou qu'ils aiment mon personnage et pas la personne que je suis. C'est vrai qu'il y a personne et personnage. Ouais. Et voilà. Et, euh, et je comprends que ça puisse faire très, très peur. Ça, par contre. Ouais, On ne ouais. s'intéresse mmh. pas à toi pour les bonnes raisons. Oui, complètement. Bah, après, après les gens peuvent s'intéresser à toi, pas pour les bonnes raisons au départ, et puis te connaître après, et réellement s'intéresser à qui tu es. Oui, mais, mais ça fait <rire> peur de prime abord. Non, non, mais il faut comprends. déjà t'en rendre compte, tu vois, que, que la personne... Euh, bah... L'instinct est écouté. Écoute ouais. les conseils. Bah, <rire> là, là, là à part effectivement l'intuition, j'ai pas vraiment de conseils. Je pense que ça, c'est quelque chose qui touche plus des personnes qu'une certaine notoriété. Ouais, je ouais, pense ouais. que non, mais le, le, le commun, commun des mortels se pose moins ce genre de questions. Quand ce, même. ce genre de. Non, mais c'est sûr. Mais c'est ça. Sur ce plateau, nous ne sommes <rire> pas chouillés. Euh... C'était mon expérience à moi. Oui, C'était trop mignon. c'est trop mignon, quoi. Mais je comprends totalement. Mais au bout d'un moment, je pense que j'aurais essayé, au d'être un peu. Oui, complètement. Oui, je partage aussi, oui. Je suis d'accord avec vous pour une fois non, oh bah c'est Ah bah Lui, dis donc, tu dis ça sans filtre ou tu mets. L'unanimité et la paix <rire> sur ce plateau. Sans filtre, sans maquillage, sans rien, absolument. Bien euh, sûr, sans rien du tout, pomme de terre. Totalement euh, transparent, évidemment. <rire> totalement vrai, totalement nature peinture. Exactement. Nature peinture. Est-ce euh... qu'on a fait le tour des freins Ouais, on a fait le tour des freins. Euh... Ouais, on pourrait pas accélérer maintenant parce que. <rire> parce qu'à force de freiner, là, je sais pas ce si qu'il se passe, mais on va me dire, on en est où là. Bon, bah, allez, je m'inscris, ça y est. Tout de euh... suite, là. Bon, je rappelle, voilà. euh, cela dit, pour ceux qui. On regarde si, euh, si là notre petite discussion vous a aidé à enlever vos freins, que vous avez un code promo Love Talk euh, pour vous inscrire sur Mythique avec 30% de réduction. Donc euh, On ne sait jamais hein, si, si ça y est, là, vous êtes, euh, êtes convaincu que vous voulez essayer parce que même allez. si vous êtes famous, allez, on y va. On, on essaye d'y croire qu'on a le droit de rencontrer l'amour. Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui sur Mythique. Et d'ailleurs... On va passer à la prochaine section qui est le témoignage du mois. On a quelqu'un euh, qui va être là pour euh, nous parler. C'est un ancien utilisateur de Mythique qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Aurélien et euh, qui a utilisé l'application et qui a une expérience, euh, justement, un retour à nous faire sur son utilisation de Mythique. Est-ce qu'on a bien Aurélien avec nous Il est oui là oui, Salut Salut Aurélien Bonjour Aurélien, est-ce que tu bon nous entends à tout le monde. Oui, il nous entend. Eh ben nous, on t'entend aussi, c'est super. Aurélien, euh, bah, comment tu vas bien déjà bah, Ça va, ça va, merci, c'est gentil. <rire> bah, merci à toi en tout cas de prendre le temps de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Tu as été un utilisateur de, de Mythique par le passé. Est-ce que tu peux nous dire euh, voilà, est-ce que toi tu avais un frein par exemple à utiliser l'application et comment ça a commencé euh, tout ça ben, déjà, mon histoire est assez atypique, donc euh, comme tout le monde, on a connu euh, des moments plus, plus ou moins douloureux. Et euh, donc, euh, j'ai commencé sur des applications euh, gratuites, hein, sans les citer. Et, euh, et après, en fait, le fait que c'est payant, ça me rassurait personnellement. Donc, euh, je me suis inscrit et puis euh, très, très rapidement, en fait, euh, j'ai parlé avec une, une personne et qui est à l'heure actuelle ma femme. Alors, tu as parlé directement c'est ton premier contact avec celle qui est devenue euh, ta femme Ouais, franchement, oui, parce que en fait je ne parlais pas beaucoup, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, euh, le truc, c'est que selon les personnalités et tout, je, je me suis inscrit sur une application, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime qui prend les devants. Donc, euh, du coup, euh, j'ai très, très peu parlé. Et en fait, le premier message que j'ai envoyé, ça a été un simple salut. Ah. Et j'avais mis quoi euh... Tu vois, c'est plein d'humour ouais, naturel. Un vraiment, avec <rire> un sourire. Comme quoi, même un simple message truc... peut marcher aussi. Euh, on le voit, là, et... du coup. Et, et ouais, et du coup, elle bon, m'a répondu. Et en fait, on a commencé à se parler le 23 janvier. Et depuis, euh, ben, on a cessé de se parler, en fait. Oh, c'est trop oh, beau C'est oh, trop beau Non, mais et... la manière dont c'est dit, c'est tellement joli. Oui, c'était cette année, là, tu dis 23 janvier 2021 Donc, 23 janvier 2021. Donc, moi, j'étais à ce moment-là... Euh... J'habitais dans le sud. Ma femme habitait euh, donc euh, dans le Grand Est. Donc euh, j'ai pris euh, ma voiture et euh, le 14 février je suis monté du coup euh, chez non elle. Je l'ai récupéré. C'est magnifique quoi. Le VG, c'est clair Alors attends, attends 4, euh, 23, février, 14, euh, 23 janvier 14 février, c'est quoi C'est trois semaines, semaines après quoi. Ouais. Oui, okay. parce qu'en fait euh, donc très très, très vite après on s'est échangé forcément euh, le numéro de téléphone et en fait euh, on s'appelait en visio et en fait on n'éteignait pas la visio toute la nuit en fait on, on dormait ensemble et en fait on avait vraiment ce, on a vite euh, développé des sentiments ah bah, c'est sûr et... quand on s'entend ronfler euh, on développe des sentiments <rire> <rire> et et du coup bon bah, donc j'étais euh, le 14 février euh, dans le grand est et après elle est venue avec moi dans le sud Attends, t attends, attends, t'es hum. allé la voir chez elle et tu l'as embarqué ouais. C'est-à-dire, tu l'as mis dans ta voiture et hop, hein, vous êtes reparti directement Ouais, ouais, ouais on a en fait, le wow. soir même, euh, on a été à l'hôtel euh, et puis ensuite, <rire> euh, dans la folie, on est reparti chez moi dans le sud. C'était prévu ça, Aurélien, ou vous avez fait ça sur un coup de tête Non, non, c'était prévu euh, qu'elle qu revienne avec moi, enfin, sachant qu'on ne s'était vraiment pas vu en vrai, c'était vraiment que du virtuel. Quoi. Wow, mais mais je, quoi, Mythique, vous êtes M. ça a, été, aussi, ça a ou... été le, ça a été le lien, en fait, parce que très vite, ils se sont entendus, ils ont ressenti des choses, et puis ils ont échangé leur numéro. En fait, Mythique les a mis sur la voie, tout simplement. Non, mais moi, je vois ça comme ça. Grâce à Mythique, ils se sont rencontrés, puis après, ils se sont envolés. Ah bah, et oui, c'est euh, ah, beau. Oui, mais c'est génial. Ton histoire est, est très touchante. Bon, j'ai une, que, une question. Sur le profil de madame, il y avait oui. un filtre ou pas sur la photo oh <rire> Pardon, Il pardon, casse euh... pardon, Il Il Il casse tout ce qui est bon Pardon Je fais un peu d'humour. Ne l'écoute pas, Aurélien voilà. Ne découte pas. Je peux répondre si tu veux. Non, et <rire> en sachant que surtout, euh, ben, en vrai, en fait, elle euh, en fait, se maquille très très peu et c'est ça en fait que j'aime c'est le côté vraiment naturel et pas trop de superflu de temps en temps non, mais ça à des c'est où qu'on l'entend aussi parce oui, que oui, pourquoi oui. les femmes se maquillent bon, on aime se sentir bien aussi ah, mais c'est parfois le jugement qu'on a l'impression de recevoir le tu vois moi j'ai toujours aimé le maquillage donc non, mais y a euh, ça aussi, voilà j'ai toujours adoré ça, ça mieux j'adore toujours... euh... ça machin tout ça moi je me maquille beaucoup mais je trouve qu'il a raison c'est vrai que mais c'est bien de l'entendre de la mais oui et puis les hommes je sais effectivement les hommes préfèrent les femmes qui se maquillent moins et pas trop ils n'aiment pas trop les artifices Absolument, absolument raison. Ouais ouais. ouais mm -hmm. Donc là, la preuve, euh, le profil était sans filtre euh, et ça a sans marché, filtre euh... du tout. <rire> Magnifique, comme quoi et, tu et, vois. Ta, et ta femme, je, je vais l'appeler ta femme, Aurélien, je, je peux Oui, oui. Vous, vous êtes mariée Ah, bah oui. Ah, donc, du coup, euh, donc, euh, elle est revenue avec moi. Oh, oui, alors, et, alors attends, continue en fait, l'histoire. Oui, oui, oui. Et donc, en fait, euh, elle est revenue avec moi dans le sud et mm -hmm. on regardait, je sais plus c'est quoi, comme... Euh, je sais plus c'est quoi comme émission, euh, et en fait, elle m'a demandé euh, en mariage. Oh. Mais non C'est bon Attends, et ça, c'était quand ça euh, Alors, la date de la demande, euh, alors, en fait, ça je ne me rappelle plus de la date. En fait, ça ne m'a pas donc, marqué. Coup, ça pas coulée, ça pas... <rire> <rire> je ne rappelle plus la réponse que j'ai faite. La, la, <rire> manière, la, manière, la manière dont elle l'a fait, la manière dont elle l'a fait, je me rappelle, forcément, mais... Quand exactement, je ne sais plus. Euh, mais la manière, je me rappelle. Et, et puis bon, bah, du coup, forcément, j'ai accepté. Et puis, on, du coup, on s'est marié le, le 26 juin de cette année. Waouh, c'est beau Qu'est-ce que c'est romantique Et, suis... et c'est très beau que ce soit et la oui. femme. Oui. C'est vrai que c'est oui. rare, mais ça prouve que ça les arrive. temps ont changé. Mmh. Ça arrive. Qui est demandé, qui a fait la demande en mariage Moi, je serais pour que les femmes puissent euh, s'agenouiller pour demander les hommes en oh, ça très Est-ce est qu'elle l'a ah, est fait C'est pas à euh, genouiller, mais faire la demande, c'est classe. Mais même se qui qui ouais. fait, pourquoi pas genouiller bon, bon, C'est trop beau. C est, c est c est beau. Moi, je trouve ça très beau. Est-ce qu'elle avait préparé ah, ouais. la bague, Aurélien, pour ouais. faire sa demande Non. Elle l'a fait comme ça à l'instinct, tu crois ou... Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais, ouais C'est ça, en fait. Euh, elle n'a pas réfléchi. En fait, c'est dans un moment où elle était vraiment... Euh, elle été malade. Et en fin de compte, donc elle est partie du lit. Elle était dans le canapé. Et, et en fait, moi, j'arrivais pas à dormir sans elle, donc du coup, euh, elle me disait Je vais dans le canapé, euh, je vais me reposer dans le canapé, parce que j'ai pas envie de te de, de gêner dans ton sommeil. Et en fin de compte, moi, impossible de dormir. Et elle me dit Non, non, C'est soit je reste avec toi dans le canapé, si ça va pas, mais genre, je reste pas seul dans le lit. Quoi. Et donc, du coup, elle a vu que dans des moments comme ça, que j'étais oui. présent, et euh, c'est ça qui a, qui a fait, en fait, à ma personne, et puis tous les messages qu'on a pu échanger auparavant. Ouais, et puis du coup, à ce moment-là, euh, vous viviez ensemble, c'est ça bah, en fait non, euh, oui, tu l'as ramené elle... ramenée pour vivre avec toi ou. Non, non, non, parce qu'elle, elle avait son logement. Donc du coup, euh, non, non. Après euh, euh, je l'ai ramené. Après, donc elle est restée 15 jours avec moi. Moi, je, je l'ai ramenée ensuite dans le grand T. Et, euh, et après, moi, j'ai fait une demande de mutation donc euh, qui a été accepté parce que maintenant je vis dans le Grand Est à l'heure actuelle. Mm -hmm. Donc euh, j'ai quitté le Sud pour aller euh, par, euh, par chez elle. Et puis voilà, après le mariage le 26 juin, et et puis euh, voilà, mutation. Et puis du coup, là, ben, ça fait quatre mois maintenant qu'elle ben, qu qu est enceinte. <rire> J'allais poser la question. J'allais bah, vous dire entre est vous, beau. ça a matché vite. Vous décidez de vous unir vite, etc. Est-ce que la prochaine étape, bah, tu as répondu à ma question C'est incroyable, du coup. Waouh wow. très belle histoire. Ah. Hein. Ouais. Tu vois, comme quoi Ah, ben, bah, euh... j'ai envie après, de dire on... Destiny, tu vois. Le... C'était écrit. Le mmh. destin qui vous a, après, qui euh... a fait vous rencontrer. Je le ouais. reconnais un peu dans son histoire, hein, pour ouais. le coup. Ah, avec, Mais madame. Après, avec, la famille, euh... avec, avec madame, ça a été. Très rapide. ouais. Donc, euh, voilà. Ouais, après euh, ça n'a pas été forcément, euh, vous l'imaginez bien, avec euh, certains membres de, de la famille, hein, parce que c'est très très rapide, parce que tous les deux ont sorti d'une période assez compliquée, donc en fait ça a très très peur la famille. Et euh, après moi, comme je leur ai dit euh, au mariage, il euh, y a des couples où euh, ils attendent des années pour se marier, mmh. et malheureusement, ben, même pas un an après, ils, ils se séparent. Et puis, ou alors il y a des couples qui durent des années, des années ensemble, et puis on croit qu'on est la personne. Et bien, au final non. Donc euh, comme j'ai dis, ben, moi je prends, je prends on prend ce risque à deux mais en même temps c'est tous les partagé C'est euh, voilà. trop magnifique. beau, ça fait rêver hein. C'est magnifique, euh, c'est très touchant ton témoignage euh, Aurélien parce que là on est Merci. typiquement sur deux personnes qui avaient le cœur ouvert et qui étaient très enfin, qui sont toujours très connectées à leurs ressentis. Ça s'en sert que là, on a exactement euh, l'exemple par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, de deux personnes qui se sont rencontrées avec leur cœur et pas avec leur tête. Et ce qui a compté pour ouais. chaque étape, alors que les étapes étaient rapides ou, ou moins rapides, ça c'est pas tellement le sujet, mais chaque étape, mmh. ça sent dans ton témoignage, a été faite vraiment à partir du ressenti. Là, je me sens bien, je passe à l'étape d'après. Là, je me sens bien, je passe à l'étape d'après, je passe à l'étape d'après. Mmh, mmh, mmh. Et c'est ça le secret. Ah ouais, ouais, Nanique, ça pas mais demandé je suis... si elle remplissait toutes les cases, mais oui, elle a fait je brûler demander à Aurélien, est-ce qu'elle remplissait toutes les cases Ah Voilà. Non, non, non, <rire> non, mais l'histoire est parfaite. <rire> voilà. C'est vrai. <rire> voilà. Non, mais est-ce qu'il euh, est euh, y avait un petit truc euh, Qu'est-ce qui t'a fait choisir son profil à elle Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure dans l'émission. Est-ce qu'il y a eu un petit truc que tu pourrais nous raconter qui t'a fait. Euh, L'absence de filtre. Matcher. Euh... Oui. Oh, il nous partout, je Je vais vous dire ce que je lui ai dit. En fin de compte, euh, dès que j'ai lu sa photo, le regard, euh, j'avais l'impression de la connaître. C'est pas. Euh, je peux pas l'expliquer en fait. Mmh. Et elle, ça était pareil. Mmh. Ça a été pareil. Donc, euh, je pourrais pas vraiment expliquer, mais euh, c'est le regard, quoi. Et, ah ouais, cette sensation de la connaître, et que c'était elle et pas une autre en fait. La sensation ouais. de connaître quelqu'un, c'est exactement ce que j'ai eu avec Julien. Ah ouais, oui. Je me suis mmh. dit, quand j'étais avec lui, j'étais comme avec quelqu'un que je que j'avais touj... toujours connu. Oh. Donc, c'est trop beau, hein bah, <rire> ou pas Du coup, j'étais à l'aise. C'est ça aussi. Ah, hein. c'était comme quelqu'un de ma famille, quoi. J'étais, je... je le connaissais. C'est fou hein, et c'est merveilleux cette sensation parce que tu sais que c'est cette personne-là. Il ouais. y a un truc là, c'est pas, pas mm. comme les autres. C'est très beau. Bah, c'est ça ouais. aussi qui t'a aidé à, à aller aussi vite dans la suite, je pense, de, de votre histoire, sans te poser trop de questions euh, pour euh, ouais. le déménagement, le mariage ouais. et l'enfant. Le baby aussi. Le baby, <rire> et du coup, c'est prévu ouais. pour quand la naissance euh, ah, bah, Le six... 12 février. Ouais. Ah bah voilà. Et ah bah. quasiment un mois, euh, euh, pardon, non. un an, jour, jour pour jour. Oui, oui pour voilà, 14 euh, après, après 12, votre, 14 euh, ouais, ouais. votre rencontre. C'est ah, ouais. fou. Ah, ça me rend toute chose, là. très, très, très belle histoire. histoire. Très belle histoire, oui. Ouais. Franchement, merci beaucoup Aurélien d'être venu partager merci sur le Aurélien. du Love Talk. parce mais que non, merci mais Tu vous. illustres merci un peu la vous. réalité que, que bah ça, ça peut marcher, que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Parce que tu as, tu as essayé aussi auparavant peut-être d'autres applis, c'est ce que tu disais. Et là, il a fallu que tu tombes ouais. sur cette personne à ce moment-là, euh, sur, euh, sur mythic C'est trop beau. On te souhaite tout le bonheur du monde avec ta femme bah, et, euh, et ton futur enfant. Franchement, merci encore d'être venu partager. C'est euh, gentil ton histoire avec nous. Merci Aurélien. A bientôt Aurélien. Salut. Et bravo pour la suite parce que je pense qu'elle sera belle. A priori. Il oui, n'y a pas de doute. Merci beaucoup. Merci. à Merci. la prochaine. Au revoir. Waouh. Je ne m'attendais pas à, et as pris, à autant. C'est une belle peines, histoire. Euh... Ah mais là, j'ai le ouais. qui fait tout <rire> tout tout tout. Ouais, c'est un Disney. Oh, Vraiment. Très très bon. Mm -hmm. En fait, tu n'as pas dit c'est une princesse euh, sa femme. C'est ça, euh, exactement. C'est une princesse Disney. Voilà, et lui va se transformer en prince. Bon, bah ça met du, ça met du beau moqueur cœur, et peut-être que ceux qui étaient encore un ouais. peu, euh, ah j'y ah, Je t'ai dis sur bon, le côté, euh, euh... le timing je me suis reconnu dans mon histoire, euh, dans mon histoire. Donc voilà. Ouais, ouais. Mais tu t'es marié euh, six mois après Non, euh, par contre, on m'a a fait quitter mon, mon appartement, mon petit euh, nid douillet, mon nid protecteur, où j'étais tellement bien pour euh, la rejoindre, revenir dans mon 95 natal, et ensuite, quelques mois après, euh, qui débarquait Timéo, voilà. Donc c'est quand même allé aussi assez vite pour ces étapes-là de voilà. ton côté, alors Exactement, Mais... on a fait... <rire> <rire> Super, est-ce que tu as un petit quiz pour nous ou pas Ouais, quiz, euh, pas on est bien en termes de... Ouais, oui. On va le faire rapidement. On va le faire rapidement, très bien. Bah, place un petit quiz où euh, bah, le thème c'est les rencontres et rencarts de célébrités. J'ai 10 questions euh, que je vais vous poser. Il va falloir que vous deviniez un petit peu, euh, généralement, qui a été l'instigateur de la rencontre, combien de fois ces gens se sont rencontrés, qui était la personne que cette personnalité célèbre a, a rencontrée, avec qui elle s'est... Unie, tout simplement, avec qui elle a eu une, une histoire, une relation, etc. On okay. commence en allant un petit peu, euh, en reculant un petit peu dans les années, en 1840. Ah oui, non mais alors... Ça ne nous ah, rajeunit tu... pas. Précision, il n'y a pas de buzzer, il n'y a absolument rien à gagner a rien par rien contre. Il voilà. Évidemment, il le dit... Joue hein, comme Dina et, euh, et Carole. Dit, elle et celle coup, qui euh, va plus. perdre euh, devra évidemment ne plus mettre de filtre sur ses photos pendant non. un an. Mon heure. Dieu <rire> wow. Super C'est validé. Oh. C'est validé par la régie. La régie reste à votre place. La régie. <rire> en 1840, la reine Victoria écrit dans son journal intime à propos du prince Albert. Il est là. Il est beau. Mon cœur est pris. Combien de fois le prince Albert. Et la reine Victoria, s'étaient-ils croisés avant ça, avant cette euh, cette déclaration au intime On wow. commence. Ok. Est-ce que je vous, je vous laisse répondre quand, quand vous le sentez ou je fais moi un petit tour de idée. table Moi aussi. Vas-y, Je dirais une, une fois. aussi. Une fois. J'aurais dit une fois. Et moi j'aurais dit zéro. Ils avaient une correspondance seulement voilà, sur mythique. Ils <rire> <rire> <'est la> s'étaient <rire> encore jamais vus. Tu mets beaucoup de films sur tes photos, Dina non. C'est une mauvaise réponse. Ah bah, c'est une très bien bonne réponse passé. pour Elodie et Carole, tout à fait. Ah. Une seule fois, c'était ah pour leur oui. euh, première rencontre. Oui, mais attends, attends l'histoire voilà. euh, du fil, c'est à la fin du coup. Ici, oui, à la fin du goût. Coup, coup. Voilà. Déjà, je, te, je mets les choses tout de suite. D D ah, sentence, tu mets la Tu, la pas tu es déjà dans une espèce de petite. jetouille. Dina est ici, jetouille. Où Ryan Gosling Ryan Gosling, Drive, évidemment. évidemment. Voilà. Bah, c'est surtout que c'est pas 1840. Euh, oh là ouais, là, on, on revient secondes. un peu ah plus là. à notre époque. Où <rire> Ryan Gosling a-t-il rencontré Eva Mendes Fast and Furious 2, ah, je suis là pour vous donner les références, évidemment, Sa compagne depuis 2011. Attends, mais où il l'a rencontré Oui. C'est la question où, bah quel lieu, l'endroit. Non mais parce euh... que t'as parlé de Fast and Furious. Ah, c'est pas euh... sur. Non, mais, alors, mes... voilà. Oui j'avais dire avec Patrick. Je, je situais l'actrice les... euh, Dervès. Il la n'y oh, a pas y a que. Il n'y a, a pas que Fast and Furious. Oui mais tout de suite ce oui, oui, oui, Moi j'ai oui. découvert dans ce film-là. C'est vrai. Il est exceptionnel. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Ou ouais. le film live qui est assez dur mais qui est vraiment pas mal. Ouais mais je sais pas je pense à Fast and Furious c'est Sur un tournage non. Sur un tournage de Beyond the Pines. <rire> tu sais pourquoi je oui. C'est scandaleux! C'est clair! C'est scandaleux! Alors, c'est ça, je tiens à préciser au chat. Oui, c'est précisé. Et d'ailleurs, Elodie pourra confirmer, dans ma partie quiz, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu <rire> confirmes? Je Mais elle confirme. a une page Google ouverte? Ouais. <rire> non, non, non, non, non. Elodie est là pour, euh, pour voir le mmh, elle joue, vraiment. Je dirais euh, peut-être un casting, enfin. Ouais, un casting. Un une... casting? Ouais, ouais, ouais. C'était sur un tournage et c'était bien The Place Beyond the Pines. Excuse-moi, mais excuse il y, y a la photo, ils sont tous les deux devant l'affiche. Ouais. Bah je, oui. je, je, je prends la perche, on me la donne. La Régie qui fait une passe-dé, mais Carole s'en est pas servie. Non. Moi, je vraiment ça honteux. Mais bah, c'est pas, pas, pas Alors qu'Elodie, elle a dit sur un elle l'a pas, pas précisé. Moi, je trouve ça. Tu l'avais vu, Elodie Je l'avais pas vu, non. Voilà. Donc, <rire> Donc j'ai eu la ref, je l'ai vu, je m'en suis. <rire> non, non mais suis elle, servie, elle a raison, elle tout. a saisi l'opportunité. Voilà, merci. Enchaînons. <rire> quelle personnalité, essayé, Kate Middleton, actuelle épouse du prince William, pour ceux qui, encore dans ce monde, l'ignoraient, c'est possible, avait-elle des posters tapissés sur les murs de sa chambre je répète, de quelle personnalité bah, Kate lui, Middleton, bah, de, lui, du Prince de prince. du prince ouais. Ah, ouais. Ouais. elle était ouais. totalement fan de lui. Je respecte-toi, une réponse, une. Bah, euh, alors le Prince William, ça avait des posters de Britney Spears dans sa chambre, ouais. ça je le sais. D'accord. <rire> non mais suis-nous. Mais c'était suis pas, <rire> <rire> <rire> pas la. c'est pas la question. question. Ah, c'est un bel indice en bas de votre écran qui ne sert à rien, mais Et on bien, y va. Écoute, ne souhaitant pas perdre un point par rapport à mes compères, je vais dire le copier Prince William. C'était bien le Prince William qu'elle a donc épousé en 2011. Quelle activité insolite l'acteur Jake, euh, Jake Giggenhall. Gyllenhaal. Guylenhall. J'ai bien dit là Oui. Ouais, ouais. Prisoners. A-t-il proposé à Taylor Swift pour leur premier rendez-vous quelle activité Il ouais. n'y wow. ah, a pas une photo pour m'aider là euh, Flash Si vous n'avez pas d'idée, ce que je, ce que j'en donnerai pas un indice parce que euh, parachute. Parce que ouais, ah ouais, un truc. Euh... Ouais. Allez, un petit indice. Non, ça n'a a pas l'air d'être ça, ça. ça. Il n'y a euh, pas de non, non, non, du tout. L'activité euh, Starbucks. Ça concerne ou... un fruit. Ah, bah, ils ah. sont allés, euh, ils sont allés faire des smoothies. Il n'y a pas a toujours des indices, Dina, sur ah les photos. Ça concerne un fruit. Ouais, un fruit. Déclinable en plusieurs variétés d'ailleurs. Soit aller ramasser des... des fruits. Attention, c'est l'activité activité que lui a, qui lui a proposé. Voilà, pour premier rendez-vous, c'est lui qui a eu cette idée. Donc. va euh... bah de manger une pomme d'amour. Voilà, je. Et on te propose je ça, rien. tu vas. Apprendre. Je prends, je prends, ah, je, je, je ne dis pas. Et le dis. Je suis pas très inspirée par le fruit là. Ouais. <rire> aller cueillir des pommes. une cueillette, voilà. Ah, voilà. Ah, cueillir ah, ouais. des pommes dans une ferme. Ah. C'est vrai Tout à fait. Non, non, ah, bah, par contre, j'avais la pomme. Je <rire> Je ça, hein. Elle avait la pomme. Et nous, on a raison la, ouais, cueillette. Mais la, la cueillette. c'est pas, pas exactement viens. la bonne réponse. En plus, j'avais en va, disant il faudrait presser ta réponse. Non, Carole. non, mais tu as raison, j'ai une réponse fausse. Désolé. La pomme d'amour, c'est pas de la cueillette de pommes. Tout à fait. Qui a organisé la rencontre entre Brad Pitt et Jennifer Aniston Qui entre Brad Pitt et Jennifer Aniston, ouais, qui Qui leur histoire est tellement connue et en même temps une personne proche il de Brad était, Pitt. il était avec Gounette Paltrow avant c'est ça Juste euh, avant oh, oui oui oui oui oui oui, mais, oui, oui. Paltrow, et si c'était elle me... et si c'était quelqu'un ouais. de l'entourage de Brad Pitt sa mère ce que je veux dire ah. sa mère pourrait le dire hmm. c'est cette réponse qu'on qu va retenir Dina moi j'ai bien envie de dire euh, Gounette Paltrow. et du coup elle son a eu... ex donc du coup elle a eu ouais, oh ex, ah ouais. ça et son et... ex on est et... parti trop loin et j'ai encore rien dit Carole pareil Gounette il s'agissait de l'agent de Brad Pitt. Ah, ah. Car ce dernier n'osait pas lui demander, il était euh, il peur, impressionné par Jennifer Aniston tellement amoureux, ce qu'on veut quoi. Voilà. Ah. Bah, il était avec son ex à ce moment-là, non Non, non moment, au moment où, il rencontre, le, le moment où la rencontre est faite, il n'est plus avec Ned Ah d'accord, okay okay, okay, okay. ok, ok. Par quel moyen insolite le basketteur Nick Young a-t-il approché la chanteuse Iggy Azalea Alors franchement... Il lui a oui, mis un, un dingue dans la tête. <rire> Il a petit, balancé la petit, balle dans la petit tête. Petit indice, réseaux sociaux. Il lui a envoyé un message Facebook. Et Ils se sont rencontrés sur Mythique. Mmh, réseaux sociaux. Ah, okay. bah, c'est quand même un réseau social romantique. Rencontre. Okay. Bien, bien. bien. Oui, mais c'est pas euh, réseaux sociaux. On pense pas ouais, qu'il pute ouais, ouais, à... Ouais, ouais, ouais, ouais. Il a fait une, so une story pour déclarer sa flamme. Oh J'aime bien cette idée. Il, il aurait dû, dû, dû s'il l'a pas fait. J'ai envie, envie de te donner le point parce que c'est peut-être toi qui te rapproches le, le plus en tout cas de, de, de l'idée. Il a publié sur Twitter une photo d'elle avec le hashtag euh, Woman Crush Wednesday. C'est trop beau Woman Crush Wednesday ouais. Ah ouais, je connaissais pas, c'est ce beau. Passage. Mais c'est bien, ouais. Ah ouais. C'est ah, fou, Donc euh, oui. un point pour Elodie, puisque... Mais d'accord. Ouais. C'est sympa. Oui, pas. Non, non, non, mais, mais euh, le côté réseau social, oui, oui. Bon, il nous en reste quelques-unes. On va quand même s'accélérer un petit si peu. Tu peux, tu peux. Comment Jean Dujardin a-t-il rencontré pour la première fois la sportive Nathalie Péchala Elle était invitée dans un gagne fille Ok. <rire> J'ai répondu oh. sans réfléchir. Es, en fait, t'es pas loin, mais je peux déjà te dire que c'est pas ça. Ah, mais t'as déjà répondu, c'est mort. Euh, Elodie <rire> Oui, mais Alors, en, disant coup, ça, dit, en, en disant ça, tu leur donnes ouais. une, un indice. C'est ouais, mais qui te, qui te prouve qu'elles qu qu vont, qu vont trouver tout le monde. Oui, mais déjà, elles savent que c'est pas ça. Oui, voilà. il faut mettre un peu de piment et de. Et de... Non, c'est peut-être lui qui était invité à un spectacle de patinage ou à un gala de patinage, un truc comme ça. Invité à un gala de patinage Très bien, c'est noté. Voilà, euh... et ben, du coup, moi, je vais, bah, comme on t'en des perches, je vais les prendre. Elle a été invitée sur le tournage d'un de ses films. D'accord, un gars et une fille, un film, un gala, pas du tout C'est en la voyant au JO à la télévision, voilà. génial Et c'est rencontré, rencontré entre Il l'a pas rencontré bah c'est pas une rencontre, c'est Attends, mais moi j'ai rencontré Brachnit alors Calmez-vous, calmez-vous, derrière ce quiz il y a un homme, il s'appelle David, expliquera avec lui. David, qu'est-ce que c'est que question dites David, qu'est-ce que c'est que ça mon cher bro David, je ne vais pas te défendre. Mais <rire> bah, tu l'as bien euh... jeté sous le bus même là si, oh, même ouais. si, là en vrai, elle exagère un petit peu, mais bon. Oh, oh bah attends, D'accord, t'as rencontré Claudia Schiffer donc. Euh... Un jour sur un podium. Nous avons un jeu. <rire> Lors ouais, ouais, ouais. de quel jeu télévisé, la chanteuse Alizée a-t-elle rencontré son actuel mari Grégoire Lyonnais Ah, ça... la... oui. La Danse avec les stars. Oui. Avec tu l'avais Oui. Oh, ce copiage Danse avec les stars. Je l'avais, j'ai vu, il tout de suite. Et d'ailleurs. Pour suivre la réponse, ils ont gagné la compète ensemble. Ah ben bah ça, je m'en rappelais plus, ah bah mais, euh, mais je me rappelle de leur performance qui était très belle. Lors de quel événement improbable Nicolas Sarkozy a-t-il rencontré son ex-femme Cécilia Lors de quel événement improbable Nicolas Sarkozy a-t-il rencontré son ex-femme Cécilia déjà un événement Ah, si je euh... sais, à son mariage, au mariage de Cécilia avec euh, Jacques Martin. C'est pas ça C'est ça. Bah, c'est la, ouais. la bosse. C'est tout. Alors qu'il était maire de neuilly sur seine c'est lui qui avait marié Cécile Sarkozy et Jacques Marcon. Non mais t'imagines, c'est lui qui l'a mariée. C'est pire. C'est fou la vie. Ouais. Donc, faut se mettre de tout oui, le monde. à la première. Femme. Femme. <rire> et le maire dans sa tête répond oui, je le <rire> veux. Oui, c'est ça. J'ai vu une réponse dans le chat, je peux pas la dire, mais elle m'a fait rire. La première rencontre entre Jennifer Garner... Ouais, ouais. Alia, ben Electra, d'Ardeville. et Ben Affleck. Et Ben Affleck, Ben Affleck, je dire Ben Affleck, évidemment Batman, tout ça, tout ça. Affleck ouais. a non, non, mal non, tourner... pas Batman, c'est moi Batman. Je bah... continue. Ouais, bah il a joué Batman avant toi quand même. Oui, mais, euh, mais meilleur souvent. que lui. Ça, <rire> c'est pas difficile. Hein, oh, c'est vrai. Oh, Répondre oh, <rire> à la question. La première rencontre Jennifer Garner et Ben Affleck a failli mal tourner. Ce dernier s'était fait arrêter par la police pendant le rencard. Pourquoi En état, di... conduite en état d'ivresse. Conduite en état d'ivresse. Excès de vitesse. Excès de vitesse. Euh... Vous êtes loin, hein. je vous le dis tout de suite. On ah. est très euh, soirée, vous avez... Il vous, avez, vous avez vraiment pris les trucs les plus bah oui. logiques, cohérents, quoi. Donc toi, je, je... ah, faut un truc. Euh... C'est con, en vrai. Un truc tout con. Ah ouais, c'est. A... déjà le faire, c'est faut être un peu humble, mais et te faire goler en le faisant, c'est con, mais très bien. Il a fait pipi dans la. Il ronde. avait, euh, mm -hmm. il avait des substances ici dans sa voiture. Non, on reste sur la. Bon, trop tard. On est tous dans la euh, ouais. Demi-tour non autorisé sur la route. Ah, mais ça avait quand même un rapport. Donc on Bon, pas et si loin. C'est euh, bon, bah, nul. Fais... nul quoi. Bah ouais, mais en fait, <rire> quand tu le fais, ça va. Quand tu te fais gauler, c'est vraiment euh, l'archou. J'ai l'ai fait euh... tard hier. Bon, mais. Oui, mais aux US, c'est pas la même. Je ouais, aux US. C'est euh, pas les même ah règles. non, mais aux ça. US. Euh, ils sont plus tendus, tu vois, là-dessus, je pense, tu vois. Donc voilà, voilà, ça. Bah En tout cas, c'est con de se faire arrêter à son premier regard. Oui. oui, parce que tu le fais un peu en mode, je fais le mariole. Et toi, hey, hey. Non, t'inquiète, moi, ils ne m'arrêteront pas. Bah, oui, t'inquiète, vas-y, fais-moi confiance. Ça ça, bébé. Ouais. Un... Je, il a peut-être fait ça. Hein. Je suis The Man, quoi. Ouais, bah, alors je suis que, alors que. Alors que, pas du tout. Mm -hmm. Le Bad Fleck. Dernière question. Allez. Ah ouais, déjà, fin du quiz. Euh, je, du coup, il va sais. falloir que tu donnes euh, le nom de la gagnante. Euh... Enfin, je n'ai même pas compter. mais enfin, Marie, je crois. Donc, on va tout gagner. Voilà. Je compte sur Marie. Pour me dire, laquelle de vous est moins bien me Marie dans la sauce. Alors, Marie, t'as pas intérêt de me nommer, je te le dis. <rire> Allez, vas-y. Matt Damon là. a rencontré son actuelle femme lors d'un tournage en 2003. Quel était son métier Maquilleuse. Maquilleuse, ici. Costumière. Costumière. Allez, je vais aller plus loin. Euh, elle était réalisatrice. Oh, carrément. Bah ouais, carrément, ouais. Pas du tout. Pas du tout. Elle était serveuse dans un bar. Ah, mais il va... Oui, okay. mais donc, d'accord, il est allé manger, et c'était pas vraiment sur le, tournage, le bar, il y avait il un même. bar à côté. Encore une fois, pour les questions, les réclamations. <rire> <rire> mais attends, mais je, laisserai, je, je entre, te laisserai le même de cette rencontre personne. des gens en les voyant à la télé. Ok, je savais pas, mais je suis ravie, hein. Mais eux, ils m'ont pas vu par contre, moi, je les ai rencontrés. Bon, alors... Il y a le bar qui est à côté, c'était bien placé, tu te fous de nous. Comme ça, j'ai envie de dire, à la levée... J'ai un peu l'impression que euh, Dina s'en sort non mais pas mais... trop mal. Non Ah, ah oui ah. <rire> J'allais en moto à J'hésite entre et Carole, je sais pas. Je, je, si la régie peut m'aider. François et... hein. je rappelle, il hein, n'y a pas tu de Tu sais pourquoi il fait ça, parce qu'il vous avec qu'elle, oui, oui. oui c'est voilà. gentil. Ah. Alors, je dis pas ça parce que j'ai pas compté les points, mais c'est l'amour qui gagne. Oh. Oh. Ben, voilà. Bravo, bravo oui. Marie. Bravo, Marie. <rire> Voilà. C'est pas le beauté en touche ça, mais. Euh, donc euh, bah écoute c'est. C'est Marie qui ne tirera plus de filtre, plus de filtre sur son profil. Non parce que Marie, euh... est, on la touche pas. Intouchable. Intouchable. Intouchable. D'accord. Intouchable sur les sociaux. Mais, mais du coup grâce à Marie tu en sors bien parce que maintenant bah, je réfléchis ouais, un merci, peu et, par rapport aux réponses. Euh, Peut-être que. Mais non non j'ai donné euh, The Place Beyond the Pines donc euh, donc j'ai parlé là-dessus. Ça compte, là <rire> ça compte, ça compte triple. 10 10, quoi. Parce que j'ai nommé le film donc ça compte triple voilà. Non, mais bon c'était petite séquence marrante fait plaisir. C'était très sympathique. Merci pour ce petit quiz, Nanique. C'est du coup euh, David. On merci, merci, à, à David. merci à David. Merci David. Je... On l'a invité que... deux fois avant le quiz. On Je va te filerai son, son mail, vous. Non, mais il n'y a pas de souci, David. On s'est rencontrés, puisque, euh, regarde, il a fait un quiz auquel j'ai participé ensemble. C'est <rire> bah, ça le concept. Non Exactement. <rire> Exactement. Du coup, tu as rencontré David. Voilà, Tu te Scandaleur. sens, hein. tu te sens éloigné, la vie. <rire> Allez, pour terminer, on oui. va vous donner les bons plans ouais. du, du mois de septembre-octobre. On l'a promis en début d'émission. Que faire peut-être pour votre premier date ou pour euh, vous pour que vous puissiez rencontrer une personne au-delà euh, peut-être de, des applis de, de rencontres. Yep. Donc euh, pour des bons plans, on va chaque fois se demander. Je vais vous demander. Est-ce que ça vous dirait comme une idée de premier date ou pas Je commence avec le classico classique, la sortie ciné de la semaine. ciné quand même on y pense directement pour un premier date. Fin... Bon, J'en ai déjà fait au ciné, j'ai raconté cette première anecdote dans le dernier épisode du Love Talk de la saison 1. N'hésitez pas à aller regarder mon anecdote cinéma. La sortie ciné de la semaine, c'est Les amours d'Anaïs. Évidemment, c'est un genre comédie romantique. Je vous fais le pitch en une ligne. Anaïs, qui a toujours vécu... Une vie légère sans problème où rien n'était trop compliqué, même l'amour, va un jour se retrouver dans un triangle amoureux qu'elle n'attendait pas puisqu'elle va rencontrer Daniel et Émilie. C'est un film apparemment qui parle de désir et d'amour. Je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas vous, vous spoil. Est-ce que le premier date au ciné, là, c'est quelque chose que vous feriez vous directement ciné. vous parle ou pas Reste au ciné. Reste au ciné, c'est ton truc Ouais, reste au ciné, carrément. Ok. Ouais. C'est Nanix, c'est euh, lui qui prend ce, ce bon plan -là. Moi, je conseillerais plutôt au deuxième date. Je crois ah au oui premier... Ouais, enfin, ah. au-delà de l'adolescence, quand on est ado, premier date, le ciné, etc. Euh, voilà. C'est rassurant, on n'a pas besoin de trop parler. C'est justement, <rire> justement ça, le problème. Mais je, je trouve qu'en tant qu'adulte, euh, moi, je conseille plutôt... Après, il n'y a pas de règle, on fait comme on le sent et comme on a envie, mais j'aurais plutôt tendance à dire Profitons vraiment pour se parler, pour se flairer, pour tout ça. Et puis, si ça s'est bien passé, bah là, on, mm -mm. on va au ciné la prochaine fois. Ah, je suis d'accord. Ah ouais. Totalement d'accord. Pas de okay, ciné la donc première pas fois. Pour, euh, bah, pas pour le, pas le premier discuter. date. Tu bois un verre, le verre. C'est moins long qu'un repas, mais ça peut durer longtemps. Tu sais si c'est bien, si c'est pas bien très rapidement le tu recommande peux un autre ou tu recommandes pas quoi un verre, c'est bien. <rire> un verre c'est bien. Mais okay. ne faisait pas après. <rire> Notre deuxième <rire> bon plan de du mois de du coup là, de septembre octobre encore, c'est la fête du bois de boulogne que vous connaissez peut-être euh, sous le nom la fête à NeNe. La fête à NeNe. Tu connais Ben bah oui. La fête à NeNe. Tu sais que moi je connais mais je n'y suis jamais allé encore. Ah, je, je suis déjà passé devant. Bon Alors bah donc pas. du coup pour ceux qui ne connaîtraient enfin, pas. Ça m'intrigue à chaque fois, je me dis faut que j'y aille. Mais, mais le nom jamais. est le nom est accro enfin, accrocheur dans le sens où euh, tu dis. Un truc qui s'appelle euh, la fête à... Ne... C'est enfin, bizarre. C'est vendeur vrai. sans être mais c'est oui, ça. C'est clickbait. <rire> ouais, <'est> ça, <rire> donc, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est euh, une fête foraine avec manège, stand de bouffe. Alors moi, je vous dis, ce serait mon option euh, des bons plans de, du mois, euh, parce que j'adore la... les, les manèges, les attractions, les machins, les trucs. Pas tant, pas tant les stands de bouffe, mais, euh, mais je trouve que tu vois, tu vis des sensations... Euh, ouais. Mais tu peux aussi te parler quelque part. Ouais, et, et non, c'est une super. Je trouve que c'est une super idée parce qu'on partage une expérience ouais. et on partage une expérience avec plein d'émotions différentes. Euh, tantôt on se marre, tantôt on a peur. Euh, donc on vit plein de choses ensemble. On dans la et la des maison ch... hantée, voilà, et, et des <rire> choses qui font un peu, qui sont un peu palpitantes. Ouais. c'est ouais. super comme idée. Oui, tu peux décider aussi ensemble. Euh, ah non, moi cette attraction-là, non. Euh, la maison hantée. Ah, oh. Bref, <rire> ça peut provoquer des rapprochements. En tout cas, pour un premier date, moi j'aimerais bien. Euh, qu'on m'emmène. Enfin, si j'étais encore à l'étape du premier date, ce n'est plus le cas, mais André, si tu veux m'emmener à la fête à Neneu, ça me ferait plaisir. Le message est passé. J'enchaîne avec notre troisième bon plan, c'est les journées du patrimoine qui vont avoir lieu les 18 et 19 septembre partout en France. Les journées du patrimoine, c'est 13 000 lieux publics ou privés que vous pouvez visiter, qui sont ouverts au public, donc là, peut-être dans un aspect un peu plus culture. Il y en a un qui prend ça en premier date, là, autour de la table Non. Mmh... Mmh, mmh, moi, mais il a tête quand même plus oui. que bah, les autres. Si, si, si on est euh, attiré par, euh, par les, les monuments, les pierres, l'art, etc., je trouve que ça peut être une, une bonne chose. C'est une bonne façon, je trouve, de vivre une première fois ensemble. cest à qu ce qui rendrait la date un peu, un peu meilleure, c'est que les deux n'aient jamais été dans cet endroit, qu'ils le découvrent, qu'ils puissent, euh, c'est mon côté romantique, s'émouvoir peut-être de quelque chose de beau, d'une lumière sur un monument, de, de quelque chose. Et je pense que ça peut être sympa. Je pense que voilà, si tu as la sensibilité pour ça ouais. et que voilà, ça match la aussi euh, ouais. de l'autre côté, ouais. bah, c'est sûr que si on dit directement bah, moi je veux aller euh, faire euh, la, le grand roule, le machin, le truc à la fête à ce c'est pas, pas la même. <rire> oui, ouais, ouais, exactement, ouais, ouais, complètement. Ouais. Bon, alors peut-être pour toi, euh, ma le quatrième bon plan, à l'occasion du festival. Taste of Paris, je l'ai beaucoup répété. Euh, le Grand Palais éphémère va se transformer en temple de la grande cuisine. Donc C'est du 16 au 19 septembre. C'est dans bien bien le 7e arrondissement de Paris. Place Joffre, donc je répète, Taste of Paris, le Grand Palais éphémère. Je peux le Et du coup, je peux le redire, Taste of Paris. Taste of Paris. Si you want a Taste of Paris, you need to go there. Et je vous fais le résumé en une phrase. Venez découvrir une expérience gastronomique hors du commun pour célébrer la gastronomie pendant 4 jours de découverte de rencontres, de shopping gourmand et de partage. La gastronomie, ça te parle, Ma Carole Mais oui, mais complètement. Mais moi, tout ce que tu me dis là, les musées, ça, les trucs de c'est des trucs à faire. Mais pour moi, en, en famille. <rire> non, mais c'est marrant. Pour moi, une première date, je vais pas manger. Enfin, je. je, je, je... Le petit truc entre les dents, là, ça le fait pas. C'est marrant parce qu'on en parle avec gastronomique. Non, moi, moi, moi, je. Ouais, non, non, mais je trouve ça super. Enfin, c'est c'est des ateliers, ce où sont où de tu peux bonnes idées. Trucs. Voilà, non, mais ce sont de bonnes idées, même le cours de cuisine, etc., machin, mais pour moi, c'est. Tout ce que tu me. Alors attends, mais, mais là j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que c'est le premier date pour Carole Quinten ah, Pour moi, c'était. Jouer à un jeu vidéo, pas du tout Pour moi, <rire> non, non, mais pour moi, c'est vraiment aller boire un verre et se balader euh, dans Paris, tu vois, par exemple, euh, découvrir les lumières, tu vois, marcher, euh, découvrir la Tour Eiffel qui va s'illuminer, euh, traverser euh, un pont, avoir la scène, les lumières, tu vois, mm -hmm. des choses comme ça. Bah, la balade, le verre, ouais. un verre ou deux, et après une petite balade, et pourquoi pas bah, ce n'est pas parce que tu vas chez quelqu'un que tu vas forcément coucher avec, mais euh, allez, on va on à la maison, vidéos. on boit un autre verre, on met de la musique, <rire> on, on se fait découvrir. On se fait découvrir là, tu vois, par exemple, Julien m'a fait écouter beaucoup de musique classique, moi je lui ai fait écouter du rock. Euh, et euh, Pour moi, c'est ça la définition d'un bon premier encart. Tu discutes, tu découvres... Tu, voilà, ouais te, une petite, Tu te, te, te révèles alors après. Tu euh, bon petite partie de jeu, non Mais non Pas incroyable. encore <rire> Non, mais c'est ton enfin, truc après Parce que dans, truc dans, ce, à dans les ouais. bons plans qu'on a donné tu vas discuter et découvrir aussi. Mais c'est <rire> juste, oui, de la mais, même façon, mais du coup, il y aura autre chose. Il y aura un autre élément d'attention dans ouais. le rendez-vous. tu veux vraiment découvrir la personne et oui, sur fond de balade, verre, tout ce que tu veux, etc. Du coup, on va faire une petite passe à notre ami Danix, parce que tu as un bon plan pour. Pour le premier date de. Oui, s'il ouais, te plaît, de on, Carole. On va, rester, on va rester sur la nourriture. On va parler d'un partenariat entre ah. Mythic euh, et The Fork. Mythic X The Fork, tout simplement. Donc, sur le site Mythic, on peut organiser, on peut organiser pardon, un rendez-vous. On pourra choisir sa ville, un type de cuisine en particulier avec un budget précis. Et du coup, tu as ça. une liste de suggestions qui te. Non, pas tout, pas tout pas de suite. Mais, de mais oui, de ça c'est bien parce ah qu'effectivement, bah bah vous avez voilà, l'exemple. Sur... Ah non, mais tu vois, tu choisis ta ville, donc l'ambiance. Je sais pas, ah par là. exemple Venise, mm -hmm. un. Response. Ah oui, non mais. Ah oui, carrément. Ah. Excuse-moi. <rire> Attention. Alors, okay. je ne sais pas non. si euh, la. collab allons parce qu'on est en Italie. En ce moment, ça tombe mal, mais. Je pense que la collab va pas aussi loin que ça. Il y a de très beaux lieux en France. il y a très beau lieu en France. Voilà. C'est vrai. Il y a très beau lieu en France. C'était Venise, c'est pour ça que tu nous disais « à Paris, il y a plein de coins sympas mais » mais Je t'ai dit Paris ah, juste avant, donc il fallait bien que je change vrai, Non mais il y a une très vrai. belle ville euh, Lyon c'est très joli, euh, Orléans c'est très joli la, les... euh, la Savoie c'est très beau D'accord, T'aimes les bouquins anne si j'adore lire D'accord. Et eh ben bah... sache qu'il y aura un festival à Reims, parce que tu aimes te balader, c'est pas Venise, désolé. Non, rare, mais c'est pas grave. Non, non, mais je, je ne suis jamais à la Venise, je ne sais pas pourquoi ça m'est déjà à, à c'est un non. message. Ok, c'est sympa. Oui. Euh, du 8 au 10 octobre, il y aura un festival qui s'appelle le Festival New Romance, dans lequel Mythique décernera pour la première fois un prix littéraire, celui de la plus belle Histoire d'amour. Non, mais alors là, ça me parle totalement, parce que je vais vous confier quelque chose. Ah. J'adore oui. lire, je lis de tout. Vraiment, je lis de tout. Euh... Mais j'adore les romans d'amour à l'eau de rose euh, type Harlequin. Okay. Ah, les fameux! Le, les, les, harlequins. les fameux! Depuis que je suis pré ado et je me souviens, je lisais les Harlequins de ma, de ma, de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère. C'est vieux les Harlequins. Ouais. Et les, les vieux Harlequins, ils étaient vraiment très romantiques. Très, très romantiques. Aujourd'hui, tu as plusieurs collections. Tu as la collection Azur, tu as la collection Ça se passe dans le milieu médical, tu as la collection ouais. Mystère, tu as la collection mm -hmm. Polar, machin. Donc tu mm -hmm. peux un petit peu. Il y a des collections un peu plus coquines, mais c'est vraiment <rire> génial. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'adore. C'est ouais. fantastique. Mais j'adore. Ça se lit très vite. C'est des petits bouquins. Euh, voilà. C'est un collectif d'auteurs. De, de, mais j'adore. Donc ça, j'adore. Maintenant, le mère, ma mère les avait tous. Euh, je, ça m'a ça forgé. <rire> ah, toi tu aussi, tu les as lus, du coup J'en ai, <rire> je je ai lu. C'est bien l'air, le tien. C'est un livre hein. Moi aussi, j'en ai lu. C'est très bien la collection. De ma grand-mère, pareil. On adore. Le cas. Un pan de ma vie. Rappelons que d'ailleurs, je parlais du Festival New Romance, ça fait partie des bons plans mythiques, donc qui sont uniquement réservés pour les membres inscrits. Oui, alors là, on est dans la catégorie. Mythique, voilà, bon plan mythique les pour, ouais. pour je vais les expliquer membres. à inscrits Julien pourquoi je vais m'inscrire à Mythique. Voilà, <rire> <rire> pour pour pour... Pour... c'est pour les livres. Un prix littéraire quand même. Bon, on change un petit peu de, de, de, de schéma et, et, et d'univers avec euh, du karaoké. Ah, j'adore, ça me fait penser au Japon. Quatre events karaoké, donc deux à Paris, un à Lyon, un à Nice, notamment. Ça, je pense que tout le monde, le karaoké, on lâche. Alors, il y en a qui ont peur de... On le voyait dans la musique, une autre émission de Le Stream qui va bientôt revenir. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le karaoké. C'est Tout le monde n'est pas forcément à l'aise, mais alors quand t'adores, Adore. Est-ce que vous avez vu Lost in Translation Ah oui. Évidemment, voilà. Non, mais c'est ça. Tu vois, ça, c'est la nuit parfaite pour moi. Il se passe plein de choses, ouais. mais il découvre. Oh, J'ai envie de le revoir. Tiens, je vais rentrer à la maison, je vais la regarder. Allez, hop, la soirée J'adore chanter. J'adore chanter. Et Dina aussi, tu chanter. Ah, j'adore chanter. Mais faire on on ok je. On, on va chanter. Fait on fait ça et on va s'aimer. Une, une étoile, étoile sur un, sur un oreiller. oreiller. <rire> <rire> <rire> il, <rire> il était incroyable! Je me suis senti totalement exclu d'un coup. Mais tu veux euh... venir chanter avec nous Mais attends, vous les scènes-là, des trop J'ai envie de m'intéresser à l'actualité d'Elodie, le 21 septembre, un live coaching présenté par Tessoin. Ah cool. oui, live coaching pour les membres mythiques. Wow. <rire> Merci. <Wow. rire> c'est génial! C'est wow. <rire> quel entrain! Ouais. Euh, sur, le, sur le thème de la communication, comment booster ah. sa communication pour augmenter ses chances de rencontrer l'amour, ah, éviter le ghosting, faire en sorte euh, qu'on nous réponde au premier message, faire en sorte d'avoir une communication la plus fluide possible qui amènera à la rencontre. Donc on va traiter tout ça le 21. Et donc soir. le salut, ça va, c'est presque, on est d'accord? Bah, apparemment, ça a marché pour vrai bien, mais il a eu beaucoup de chance parce que ça fait pas partie effectivement de ce que je conseillerais d'écrire en premier message. Ouais. J'ai si trop envie de t'inviter sur ma chaîne pour faire Et un. Bah je... Ah, je viendrai ah, oui. avec ah, grand pour plaisir. parler de l'amour là. Tu viendras aussi. Bah ouais, bah carrément, on va faire ça, on, on va fait... parler d'amour. Tu peux venir de... aussi si tu veux, pardon. Mais... <rire> non, mais t'as vu, c'est <rire> si tu veux, veux hein, parce qu'elle, elle ne veut pas forcément, donc c'est si tu veux. Non, non, mais tu peux Nanix avec. Mais mon petit chat, c'est scandaleux. Il dit que les filtres, c'est non. Quoi. Depuis, je euh, suis complètement banni. Très bien. Non, mais t'es obligé de mettre un filtre pour venir par non mais, mais pour, ah, ouais, non, mais pour être invité sur la chaîne de Carole, il faut être d'accord avec elle. Ah, complètement. Ah, bah, je... c'est la liberté d'expression. Ah, apparemment, il faut que je mette un filtre. On verra. Bon, en tout cas, donc ça, c'est le 21 septembre, et ce ouais. sera avec toi. Elodie, t'en fais souvent des ateliers euh, comme ça Tous les trimestres, sur un thème différent, euh, qui permet vraiment de couvrir tous les doutes, toutes les peurs, tout, toutes les questions qu'on peut se poser sur les différentes étapes de la rencontre. Ok. Donc, euh, on a une musique oui, on a une musique. Le pardon. Chat. On n'a pas dansé, alors. Mais euh... non, mais c'est le chat. C'est la question. J'ai plutôt préféré écouter le tirs <rire> en, en, en, en, de oh, la boucaille. L'ultime question du chat, Marie. Oui, on a Imolia qui nous demandait tout à l'heure est-ce que ces séances de coaching sont exclusivement réservées aux femmes Ah non, euh, les séances de live coaching sont réservées aux membres, qu'ils soient hommes ou femmes. Il y d'ailleurs, ça serait paritaire sur le public qui qui nous écoute. On a plein d'hommes, on a plein de femmes. Il y a des beaux débats, des beaux échanges mmh. dans le chat aussi. C'est vraiment très sympa. Voilà, cool, donc Imoliane, n'hésite pas, tu peux t'inscrire si tu es membre Mythique et venir au live coaching oui. d'Élodie le 21 septembre. Les amis, c'est déjà la fin C'est passé très vite. Bah ouais, c'est passé assez vite. Hein. Euh, alors, je le dis sans filtre, c'est passé. <rire> Elle le pense, mais <rire> ne vous inquiétez pas le chat, puisque comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, c'était la, la première de la saison oui. 2, mais vous aurez une émission Love Talk avec Mythique tous les mois, Donc une fois par mois, en à peu près en milieu de mois jusqu'à la fin de l'année. La prochaine fois, le thème, ce sera l'honnêteté ou non sur les applications de rencontre. Est-ce qu'on doit... Euh, on parlera en, des filtres de, nouveau. Des filtres vous de aurez, nouveau. Vous aurez ce sondage. Du coup, Marie vous le mettra dans le chat et vous verrez. Exactement. Donc on, on verra si on doit vraiment de... se dévoiler, si on doit filtrer ses photos, si on doit filtrer sa bio. Si on peut peut-être mentir par omission, parce que voilà, il faut, faut avoir... est qu'il faut filtrer son Enfin, ça, on s'en fout. Euh... <rire> on son profil sur, euh... <rire> sur les apps de rencontre. Ce sera donc le mois prochain, au mois d'octobre, euh, toujours avec Nanix et Lodi, mais on aura un nouvel invité. Ma Carole, merci vous beaucoup. J'étais ravie d'être là. Moi, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Déjà, de vous revoir, les amis, oui. et puis de passer un bon moment à parler d'amour. Il n'y a pas de plus beau sujet. Ouais, on a, vu, on a vu que ça te touchait beaucoup et c'était trop oui. sympa d'avoir ton énergie. Ah oui, tu sais, je suis une jeune maman, je suis une femme amoureuse, donc forcément ça me parle. <rire> merci en tout cas d'être venue avec nous, merci à d'avoir hosté avec moi à cette émission. C'était un plaisir, même si je me suis sentie euh, <rire> en difficulté. En va. Euh, mais non, non, euh, c'était cool. Et, et hâte d'être à la prochaine, du coup. Déjà, Elodie, ouais. ça t'a plu aussi Ah, c'était top. Ah, merci à toi d'avoir été là, merci. merci au chat, merci à Mythique euh, de nous permettre de faire cette émission. On rappelle une dernière fois le code promo Love Talk euh, pour vous inscrire aujourd'hui sur Mythic avec 30% de réduction. Le lien, c'est point d'exclamation Mythique sur le chat. C'est déjà la fin de ce Love Talk, merci de l'avoir passé avec nous, on espère que vous avez passé un bon moment et on vous dit donc au mois prochain pour le prochain Love Talk. Ciao